Cette vidéo est longue, mais pas de panique. Pour naviguer dans celle-ci, utilisez les marqueurs temps présents dans la barre de lecture, ainsi qu'en lien cliquable dans la description. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas dit Salut l'internaute Ma dernière vraie vidéo, c'est-à-dire en mettant de côté les euh, émissions en direct et les lives tenus en manifestation, date du 10 septembre. Pas si loin hein, finalement. Je t'y racontais les détails de mon été riche et débordant avant de me barrer 10 bonjour en vacances. Cette vidéo, tu peux la voir ou la revoir en cliquant sur le i juste ici, ou alors en cliquant sur le lien dans la barre de description. En attendant, les prochaines vidéos qui sont en préparation et qui vont arriver. Donc abonne-toi, machin, la cloche, tout ça, tout ça. Donc, depuis la vidéo du 10 septembre dernier, eh bien, pour celles et ceux qui suivaient mon travail uniquement par le biais de cette chaîne euh, vidéo YouTube, il y a de grandes chances que vous pensiez que j'étais mort. Alors que pas du tout, hein. si depuis quelques semaines, de nombreuses semaines je suis très peu présent ou pas du tout ici, c'est pas parce que je suis une grosse feignasse ou au fond d'un burn-out. Hein. <rire> en fait si, si, si, si. mais c'est pas la question, hein. j'ai d'ailleurs pas le temps de m'y attarder puisque je travaille énormément pour pas changer. La seule différence, sérieusement, et en réalité, c'est que je ne me limite plus désormais à publier mon travail sur, ce, sur cet unique canal. Par exemple, en août, j'ai participé à la rédaction d'un livre qui devrait paraître à la fin de cette année, mais aussi je publie beaucoup de contenus sur d'autres réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. où on peut retrouver mon travail, et puis je m'exprime plus principalement en ce moment sur l'antenne du Média. Comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo du 10 septembre où il était question à l'époque que je m'essaye éventuellement à cet exercice de, de, de l'édito de, de la chronique euh, chaque semaine, en fait finalement deux fois par semaine en direct sur le plateau de la Contre-Matinale. Un projet assez inédit puisque les autres matinales quotidiennes et politiques ailleurs sont clairement dirigées à droite ou alors financées par des gros groupes ou les deux. Et aussi un projet ben, ambitieux euh, que, que le média porte, que l'équipe du Média porte maintenant depuis quoi ben, euh, Plus d'un mois et quotidiennement. Avec déjà un joli succès puisque déjà juste personnellement on m'en parle ben, assez souvent hein, au détour d'une rue, d'un café et même à l'étranger pour te dire. Tout ça pour dire qu'évidemment, assurer deux interventions euh, en direct comme ça par semaine nécessite ben, un travail assez conséquent de recherche, de réflexion et d'écriture. Et puis un certain rythme s'installe, ce qui fait que mathématiquement, ben, j'ai moins de temps à consacrer pour créer du contenu spécialement ici. C'est pourquoi je vous ai proposé un petit sondage là il y a quelques jours pour savoir si vous suiviez mes éditoriaux sur le média et si oui ou non vous aimeriez les voir ici en replay. Au moment où je tourne cette petite intro, vous êtes à peu près 1200 à avoir participé à ce sondage et les résultats sont presque parfaitement équilibrés, ce qui ne m'arrange pas des masses. <rire> mais si j'additionne les 28% de ceux qui souhaitent avoir les replays ici avec les 34% de ceux qui s'en foutent royalement de où les regarder mais veulent les voir, ben on arrive à une écrasante majorité de 62% qui ne sont pas contre l'idée de voir les replays publiés ici. <rire> ah Vous voyez, les sondages, c'est finalement bien pratique. Donc cette longue vidéo, tu l'auras compris, regroupe en fait les 8 éditos du mois d'octobre avec en bonus celui de la fin septembre qui était en fait ma première intervention en direct sur ce plateau et ma première fois en fait. sous Ce genre de choses, je jamais fait ça. Je peux vous assurer que j'étais tendu et que je lorgnais sur la sortie de secours là-bas, et je me disais si je m'enfuis, ça va se voir ou pas. Finalement, je suis resté ça s'est très bien passé. Et justement, on commence avec cet édito-là, celui du 28 septembre, qui entre en écho directement, qui fait suite directement à ma vidéo du 10 septembre publiée ici. Je rentrais alors de vacances et j'avais déjà mille choses à vous dire. Bon visionnage. Effectivement, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nadia, bonjour Taffy. Bonjour. J'espère que vous allez bien vous quand même. Mais, mais Très bien, on est content. On euh... n'était pas en vacances, mais ça ah, va. Ouais, moi je, je suis très léger, je rentre de vacances effectivement. Et j'ai mille choses à vous dire, vraiment mille choses. C'est beaucoup, je le sais, je le sais, donc je, je vais sectionner deux, trois. Je vous assure que ça va être rapide, quoique vous allez voir. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, euh, dans la dernière vidéo que j'ai postée début septembre, je prévenais ainsi. Je vais donc décrocher euh, en septembre.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 Alors, rentré là, il y a quelques jours à Paris, mes amis m'ont félicité. À coup de incroyable, Jamil, t'as réussi ton pari, pas tweeté une seule fois, voire bravo, je pensais pas que tu réussirais. D'habitude, tu rates tout ce que tu entreprends, tout ça, tout ça. J'ai des amis comme ouais, ça. Hein. C est c est cool, euh, hein. Non, je déconne, bien sûr, il <rire> y a un peu d'humour dans ma chronique. Alors, effectivement, pas un tweet, pas une story, rien pendant 12 jours. – Et comment t'as réussi ce miracle ?– Grâce au vol de mon smartphone, voilà. Bon, euh, donc zéro mérite, hein. comme si l'univers s'était mis en ordre de bataille pour me forcer à atteindre cette déconnexion, cette coupure que je chérissais finalement en mon fort intérieur. Alors, après la colère matérialiste, évidente hein, pour un occidental moyen qui a plus d'aisance à développer une relation avec un smartphone qui te répond toujours sans te contredire, plutôt qu'avec une personne complexe et humaine. Puis après l'inquiétude de voir ces données personnelles aspirées par un illustre inconnu, je me suis décidé de prendre ce coup dur pour un coup de pouce pour passer des vacances réellement loin du brouhaha médiatico-politique dans lequel je baigne toute l'année. – Mais tu, oui, tu es donc parti, euh, Jamil. – Eh bien, je suis parti très loin, en Espagne, à Barcelone. Alors, je vous rassure hein, je, que j'ai atteint par voie terrestre depuis Paris, euh, parce qu'en plus d'être islamo-gauchiste, je suis écologiste, euh, voilà. Et dans tous les cas, à ce moment-là, j'ignorais l'étendue de la vaste aventure qui m'attendait, moi, petit Français connecté, brutalement privé d'Internet dans sa poche. Alors, en Espagne, pas de passe sanitaire, C'est open bar, tant que… Euh, bah, tu portes correctement ton masque, tu te laves les mains, et que tu ne roules pas de pelle à nos voisins après avoir léché les barres du métro. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire en Espagne ainsi. Hein. Un de petit tip. C'est une pratique euh, hautement proscrite, Voilà. Alors donc pas besoin de brandir son smartphone connecté pour faire valider son QR code à chaque mouvement, comme c'est le cas chez nous en France d'ailleurs. Alors d'ailleurs restons deux secondes en France pour rappeler que il semblerait plausible que le pass sanitaire soit prolongé jusqu'à l'été 2022 pour notre plus grand plaisir, alors que dans la plupart des autres États de l'Europe et partout ailleurs, il est abandonné déjà. Bon, hormis cela, en Espagne, l'Espagne a une certaine avance sur nous autres Gaulois réfractaires. Euh, se rendre dans un restaurant, dans un café, ne nécessite donc pas de passe sanitaire, mais la possession d'un smartphone connecté, car sans lui, impossible de consulter la carte désormais inexistante en version physique, papier, dans toujours plus de commerces. Et ce, même après, on me l'a confié, après le Covid s'est rentré dans le... – l... dans, la... dans les usages. – Dans les usages. Pareil pour visiter musées, parcs, églises et autres lieux touristiques, une réservation en ligne et un e-billet à présenter depuis son smartphone et euh, son requis. Acheter un ticket papier sur place est euh, une chose quasi impossible, ça ne se fait plus de toute manière. Donc si la massification du tourisme avait préparé le terrain, la gestion du Covid est venue confirmer le tout euh, numérique. – Mais en même temps, tu pouvais réserver en ligne depuis un cybercafé et imprimer ton billet papier, non ?– Oui mais comment payes-tu en ligne par, Avec ta carte bancaire, dont la transaction est validée par une manipulation à opérer sur ton smartphone. Pareil d'ailleurs pour euh, accéder à ta boîte mail, ton compte Google, Twitter, Facebook, depuis un ordinateur du coup étranger, j'étais en Espagne, un code de vérification d'identité par SMS. Bon, tout ça, un petit enfer un peu quand même, hein, que j'ai décidé d'affronter pleinement. Euh, journaliste d'investigation, qu'est-ce que vous voulez Je demandais donc l'heure. Ainsi que mon chemin à des gens dans la rue qui me répondaient euh, bah Google Maps, comme une évidence, comme une prolongation de ma condition d'humain. Voyez-vous, euh, c'était dans, dans mon bras quoi. Et, euh, et encore c'était moins pire que d'autres, que d'autres qui, euh, terrifiés par ma question what time is it, plutôt pas mon anglais peut-être, hein. euh, please, euh, prenez la fuite en me disant euh, non merci, comme si je leur demandais un rein. Bon, on a perdu quelque chose dans notre humanité. Alors évidemment, pas besoin de se faire subtiliser son smartphone pour se rendre compte de notre dépendance inquiétante aux technologies euh, connectées. Mais vivre la chose n'est pas lire la chose. Alors lire, du coup, j'ai pu euh, m'y adonner plus longuement, sans notification intempestive des réseaux. Alors dans mon sac, le dernier numéro du, du Monde Diplomatique du mois de septembre, avec des titres réjouissants… – Placement de produits. – Oui, c'est vrai. <rire> Là, tu parlais de la presse indépendante oui. ou du moins critique, bon voilà. Avec des titres réjouissants comme par exemple « Cette dette dont les créanciers raffolent » de Frédéric Lemaire, « "Passe sanitaire et un des libertés » de Raphaël Kempf en France, « La criminalisation de la parole publique » par Vincent Cizère ou encore « Si une dictature sauve des vies » trois petits points par euh, Pierre Imbert. on va y revenir après. Et un livre, un livre je ne vous le fais pas exprès, vraiment c'est vrai ce que je vous raconte, un livre donne en mille Fahrenheit 451, voilà, je pensais euh, depuis quelques années le lire, je me dis tout le monde le connaît et tout ça, c'était le moment quoi. – Il était dans mon sac. – Il était dans mon sac, j'avais prévu du coup, pas de me faire voler mon smartphone, mais de le lire à un moment donné. Non mais je vous dis, quand l'univers m'a préparé un projet, ce n'était pas déconnant. Alors, au gré de mes vacances, le long de la côte entre Barcelone et Valence, c'est sympa, eh bien, euh, de terrasse de café en plage de sable, mes yeux dévorèrent tantôt les pages de Ray Bradbury, tantôt celles du monde diplomatique, passant du livre au journal et inversement, tout en observant la réalité autour de moi qui s'animait comme pour valider l'application précise, quasi bah, chirurgicale de la fiction euh, et des nouvelles que je lisais alors. Alors, dans Fahrenheit 451 écrit en 1953, que je dois retenir hein, bien avant notre époque finalement aujourd'hui, sont par exemple décrits ces petits coquillages que la femme du héros s'enfonce dans les oreilles pour s'isoler du reste du monde et se connecter aux murs écrans euh, qui, euh, dans sa tête, lui déversent des pubs, des infos creuses et euh, du divertissement abrutissant, captant alors tout son temps de cerveau disponible. À l'époque, cette description dystopique quand même, hein, paraissait totalement folle et improbable alors qu'aujourd'hui, ça décrirait presque exactement notre société toujours plus connectée, peuplée d'humains, toujours plus… Individualisé, isolé, gavé de messages superficiels. Donc C'est comme ça que tu pensais te reposer et profiter de tes vacances. J'ai bu quelques cocktails quand même. <rire> Très bonne remarque en tout cas, Nadia. Parce qu'arriver à point nommé dans, dans ce texte qui bientôt prend sa fin, puisqu'il est question ici de briser le mythe qui consiste à dire je vais me vider la tête. Euh, C'est une condition sine qua non pour me reposer et être heureux finalement. Hein. Fake news, ne vous videz pas la tête. Remplissez-la. Pas de n'importe quoi, mais remplissez-la. Dans son roman, pour euh, rappeler, Ray Bradbury décrit une société futuriste où les livres sont bannis, <coughs> et détruits même, hein, pour euh, interdire la pensée critique qui dans cette réalité, pas si parallèle finalement maintenant, serait source de désaccords, de conflits, de confrontations et donc de malheur. Ce doux projet dictatorial anti-haine, coucou madame Avia, <coughs> qui fait écho du coup, euh, enfin via le contrôle de la population, pardon, euh, qu'on pourrait ici résumer par tous pareils, tous heureux, qui fait écho à l'ignorance c'est la force, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, de 1984 du coup de George Orwell, est alors politiquement justifié par un chantage à la sécurité. sécurité, exactement. Vous voyez donc là où je veux en venir, car pour que la fiction soit dépassée par la notre réalité, finalement il n'y a qu'un pas, qui est déjà bien entamé. Alors que le pass sanitaire euh, est très justement dénoncé comme une atteinte grave aux libertés, comme un, je cite, « moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens », pour citer le maître de conférence en droit privé Guillaume dans reporter de ce 25 septembre, toute ma petite histoire ici tente à illustrer que ce que nous vivons finalement qu résulte qu'un processus politique engagé de longue date, ce n'est pas nouveau, et qui jouit d'une belle inertie, justifiée par là, Sécurité. Connaissez-vous peut-être le Crisis Data Hub euh, non, ?– bah, bah. C'est donc en français ?– Je ne connais pas, c'est sympa. En français c'est centre de données de crise, hein, beaucoup moins sexy, beaucoup moins Startup nation bien évidemment. C'est le sénateur LR René-Paul Savary qui en parle le mieux, regardez. – Vous prenez un portable, le mien, vous voyez, j'ai tout senti Covid qui a un certain nombre de données, notamment euh, par le biais des Bluetooth quand il est activé. Hein. J'ai euh, euh, oui, SNCF euh, euh, qui a un certain nombre de données quand je prends régulièrement le train. Euh, si je suis en voiture, j'ai OAS euh, qui me dit où je suis. Et tout cela, euh, ces applications sont des données de géolocalisation. Si vous passez un test, c'est l'application SIDEP. Quand vous faites votre vaccin, c'est une autre application. Mais il n'y a pas d'interopérabilité entre ces différentes applications. Et elles ont toutes une part de nos données personnelles. Ce que l'on propose simplement c'est en cas de crise, cette interopérabilité qui permet de cibler les personnes vulnérables, prendre des mesures euh, qui euh, les concernent et qui évite les mesures de confinement global, qui protègent beaucoup mieux et qui fait qu'au global, on aurait moins de morts. Le projet du gouvernement est donc euh, que le gouvernement français puisse centraliser toutes nos données personnelles entre ses seules mains. On devrait lui faire confiance pour des raisons de. – Sécurité. <rire> – c'est pour notre bien de façon. – Ah ben façon. tout à fait Mais attention, en, ré, en, en période de crise seulement, hein, c'est-à-dire ben, constamment, <rire> puisque nous sommes constamment euh, en état d'urgence depuis de coup permanent depuis 2015. C'est donc le projet de copier la Chine, et je n'exagère rien, puisque euh, ben, là j'ai quelques exemples issus du texte qui a été euh, récemment discuté au Sénat, pioché par euh, Pierre euh, Rimbert dans Le Monde diplôme de septembre. Alors je vais vous en dire quelques-uns. Il dit, les sénateurs dévoilent soudain leur grand dessins. Le contrôle des déplacements, bracelets électroniques pour contrôler le respect de la quarantaine, désactivation du pass des transports en commun, détection automatique de votre plaque d'immatriculation par les radars dans la rue, portique de contrôle dans les magasins, caméras thermiques dans les restaurants, GPS activé obligatoirement de votre smartphone, dans votre téléphone, et tout ça et tout ça. Le contrôle de l'état de santé aussi, via les objets connectés, dont l'utilisation serait rendu ceci, euh, cette fois-ci rendue obligatoire et dont les données seraient exploitées à des fins de. Contrôle et pour finir en beauté, le contrôle des transactions euh, permettant par exemple de détecter un achat à caractère médical, pouvant suggérer soit une contamination, soit un acte de contrebande en période de pénurie, ou encore la poursuite illégale d'une activité professionnelle en dépit des restrictions. Serait sur le gâteau, dit-il, les pénalités seraient prélevées instantanément sur nos comptes bancaires. Ah, mais ben ça, c'est du joli, hein! Projet. On a envie de laisser coucher! <rire> Black Mirror, elle ne qu'à bien se tenir! Le temps, alors moi, ce que j'analyse, c'est que le temps des dictatures, euh, armées, comme ça, avec un gros moustachu qui crie très fort, euh, semble révolu. Euh, les technologies nous permettent désormais une version soft des dictatures, en apparence soft, bien sûr, puisque c'est très violent où chacun et chacune est appelé à être à tour de rôle ben, victime et bourreau. Euh, difficile de conclure hein, sur une note euh, positive, je suis navré mes chers amis. – euh, souriant. – ouais. Il faut quand même ouais, gagner le ouais. sourire, voilà. <rire> Tellement les taux se resserre un peu partout, euh, ou presque, de la même manière. Rappelons peut-être juste que ce sont des hommes et des femmes qui pensent, qui écrivent et qui votent des textes de loi qui ensuite conditionnent nos vies. Et qu'en boudant élections et investissements, surtout peut-être politique personnelle, ça ne risque pas de s'arranger. Allez, vivement les prochaines vacances où je continuerai à lire bien loin de mon smartphone connecté. – Merci Gemil pour cette belle prose. Hein. C'était à la fois poétique et apocalyptique. Bonjour à toi Théophile, ça va Bonjour au micro, euh, Oui bonjour. tout nouveau micro. C'est vrai, au nouveau micro qu'on chérit. Euh, dans le chat, les gens se rendent compte qu'on a des nouveaux micros. Eh, tu vois, l'argent, ça sert à quelque chose aussi, matériellement, et le travail, ça se, ça se fait mieux. Alors, j'espère que tu vas bien, Teofil, ce matin Oui, ça va. Euh, je n'ai pas beaucoup dormi, mais enfin, ça va devenir un, une blague récurrente sur ce plateau. <rire> euh, bonjour aussi à ceux qui nous regardent euh, en replay ou en, ou en direct sur le média. Alors, c'est un plaisir, je commence par ça, de, de vous retrouver, euh, du coup, désormais dé dé dé régulièrement ici pour la contre-matinale. Et au passage, merci à vous, euh, dans les commentaires, euh, qui euh, nous écrivez euh, par centaines à chaque fois, c'est super, on vous lit à chaque fois. Un plaisir aussi, surtout, de commencer la journée tôt n'est-ce pas Avec euh, des sujets légers, fédérateurs et créateurs d'espoir pour nous tous. Euh, D'accord, quel est donc le thème de ta chronique ce matin, Gémille Ce thème fédérateur et plein d'espoir Impunité et hypocrisie en politique. Ok. <rire> Autant de dire qu'on peut tenir des heures avec ce sujet. Et pour commencer, revenons sur un poids lourd dans le domaine. Bernard Tapie. Oui, il est décédé ce dimanche des suites d'un double cancer. Oui, c'est vrai que euh, ça a été longtemps de coutume hein, de laver de toutes ses parts d'ombre et de ses affaires un homme une fois mort. Mais je crois qu'on a suffisamment avancé et grandi pour faire la part des choses. Alors voyons ensemble euh, les dernières unes sur ce sujet. Le Monde parle d'un homme aux mille vies multipliant les expériences heureuses et malheureuses. Bon, bof, une légende, un grand monsieur, un géant dans la Provence, peu surprenant. Sud-Ouest titre les chaînes de télé, change pour leur programme pour lui rendre hommage. En même temps, il a toujours été un bon client médiatique. Les Marseillais regrettent leur boss, leur idole, leur dieu dans le Parisien. Ah oui, quand même. Et son avocat dit sur France Info, il a lutté jusqu'au bout de ses forces pour être présent, être vivant à son procès, en appel le 6 octobre. Un symptôme. Un symptôme, oui. Euh, bon, peut-être que tu as raison, Théophile. En fait, on n'a manifestement pas assez évolué, je crois, pour faire la part des choses. Alors, puisqu'on ne peut pas toucher aux morts, parlons des escrocs encore bien vivants, si tu veux bien. Il faut bien... Euh... Enfin, il faut dire qu'on a, qu a l'embarras du choix en France avec ce qu'on a au pouvoir, à croire qu'on adore déléguer notre pouvoir démocratique à des personnes, à des délinquants en col blanc. Le gros morceau du moment, c'est quand même Nicolas Sarkozy notre Hercule national en la matière de justice, qui lui aussi cumule non pas 12 travaux, mais 12 affaires. Financement libyen, affaires des écoutes, arbitrage du Crédit Lyonnais en faveur de Bernard Tapie, Tiens. Le toujours très populaire à droite Sarko vient d'être condamné pour la deuxième fois à de la prison ferme, cette fois pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. D'autres autour de lui, comme autant de paratonnerres bien placés, ont eux écopé de peines bien plus lourdes encore. Trois ans de prison ferme, par exemple, et 18 mois avec sursis pour euh, euh, Bastien Mio, qui lui aussi a eu une amende de 100 000 euros, euh, par exemple, le, qui est le coprésident du groupe Big Malion et ami de Jean-François Copé. L'ex-président français, qui euh, continue sa tournée de dédicace de son livre, au calme, euh, a fait appel et redevient donc innocent. Comme dans l'affaire Paul Bismuth, où il a été condamné pour corruption et trafic d'influence en mars dernier. Là aussi, coupable, mais pas condamné pour l'instant. Donc deux fois, deux fois un an ferme, quand même, en, en un an, en moins d'un an pour Nicolas Sarkozy. C'est un record historique pour un ex-président de la République française. Mais on est, est loin qui... des comparutions immédiates. Euh... On est très loin de ça. C'est vrai qu'on on pourrait comparer ça avec une personne qui vole une bûche de chèvre, j'ai un souvenir, en trois mois, trois mois de prison, en deux minutes. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais ce qui attire moi, mon attention encore plus, c'est les réactions de ses supporters. Et ils sont nombreuses et nombreux. Retenez bien ce qui va suivre, ça va vous permettre de mieux apprécier ce qui viendra juste après. Ça va d'un simple soutien. Un sobre soutien par tweet d'Éric Ciotti, le maire de Nice, pourtant accro à sa police. Jusqu'au plus problématique tweet de Xavier Bertrand, qui comprend pleinement la décision de Nicolas Sarkozy de faire appel de sa condamnation pour le citer, renouvelant son amitié et son estime pour l'ex-leader de l'UMP. Ou encore le tweet de Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Île-de-France, qui, qui elle sait lui devoir beaucoup pour sa carrière politique. Et pour finir, Éric Zemmour qui, lui, euh, en plus de son soutien à Nicolas Sarkozy, saisit l'occasion pour dénoncer un, je cite, acharnement judiciaire dont il, on l'entend en sous-texte, serait euh, ben, lui-même victime. Et pourquoi euh, ces soutiens plutôt naturels euh, entre camarades de droite sont-ils problématiques selon toi tout simplement parce que euh, ces soutiens émanent de personnalités politiques qui ont fait euh, ben de cette course auto-sécuritaire à la répression systématique leur fonds de commerce. Et d'autant plus que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Zemmour et tant d'autres autour qui soutiennent aujourd'hui Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de graves délits, passent et ont passé leur temps à réclamer toujours plus de fermeté, toujours plus de, ben de, de justice et de, et de condamnation des crimes et d'élits. Regardez plutôt. Si un tribunal estime qu'il doit condamner quelqu'un à un mois de prison ferme, eh bien la peine doit être exécutée. Je ne vois pas selon quel principe vous prendriez d'autorité la décision de déconstruire cette peine. C'est un principe qui me choque, qui nous choque profondément. Et c'est un message d'impunité qui est adressé aux délinquants. Le deuxième principe c'est que toute personne condamnée à une peine, même légère, doit l'effectuer rapidement. Ça semble être une évidence, et pourtant. Aujourd'hui, même condamnée à un an de prison ferme, on ne va que rarement en prison. Ce qui est important dans une sanction... C'est pas tant sa sévérité. Il faut évidemment qu'elle soit sévère, mais c'est pas tant sa sévérité que sa certitude. Il faut être certain que si on, on commet une infraction, on sera puni vite. Donc impunité comparaison zéro. immédiate, impunité zéro. Et par ailleurs, on a un vrai problème, c'est que on incarcère plus dans notre pays, on n'emprisonne plus. Quand vous êtes condamné à, à, à jusqu'à un an de prison ferme, vous n'allez pas en prison. Il faut revenir sur cette loi qui aménage les peines. Je oui. ne pense pas qu'on euh, ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes euh, favorable à la peine de mort euh, Philosophiquement, oui. Oui. <rire> Zemmour va toujours, lui, plus loin que les autres hein, pour finalement décrire et défendre avec eux la même chose. Un désir de justice, un désir de justice d'exception. Fort avec les faibles, faible avec les forts. L'impunité qui rencontre l'hypocrisie en politique, ça fait paf, un peu plus que des chocs à pique, tu vois. Surtout quand la plupart des personnes que nous venons d'entendre d'entendre se contredire avec beauté, en beauté pardon, pour défendre leur poteau Sarko, prétendent à devenir le ou la pré euh, prochaine présidente de la République française. N'empêche que le pompon revient au délinquant lui-même, à Nicolas Sarkozy en personne. Regardez. Il n'y a pas de justice si la justice n'est pas appliquée. La justice ne doit pas simplement être rendue, la justice doit être appliquée aussi. Le juge pour enfants qui ne punit pas, compromet les chances de l'adolescent qui s'est mal comporté à rentrer dans le droit chemin. On doit arrêter la déconstruction de la peine, l'inexécution de la peine. Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Et par conséquent, toute peine supérieure à six mois sera intégralement exécutée. Voilà la politique pénale que nous proposons au pays. <rire> bah c'est magique, c'est vraiment... Euh... Faut pas rire mais on a du mal quand même. Hein. Reconnaissons quand même à Sarkozy, Ciotti, euh, Pécresse, Bertrand Zemmour et bien d'autres, trop d'autres en fait, des talents prodigieux en contorsionnisme. Alors soyons sérieux deux minutes en disant qu'ici, il s'agit d'une chose vieille, une vieille chose poussiéreuse et injuste qui s'accroche à la rampe. La justice à plusieurs vitesses selon si le prévenu est pauvre ou riche et puissant. Le cas Sarkozy, en fait, pour citer lui parce que c'est quand même le plus éclatant et le plus récent, illustre à l'instar aussi du, projet, euh, du, projet, pardon, du procès d'Alexandre Manala qui, poursuivi par pour pas moins de 12 infractions, dont violence volontaire en réunion, port d'armes de catégorie B ou encore faux et usage de faux, se voit attendre la délibération prévue le 5 euh, novembre prochain où il risque, où il risque pardon, quelques mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende seulement, j'ai envie de dire. En attendant, l'un comme l'autre peuvent vaquer à leur business fort lucratif et d'influence. Tout cela nous démontre une chose claire et simple. La justice française souffre de non pas de laxisme comme la police et les puissants ne cessent de nous le rappeler et le beugler à longueur d'année, mais est gangrénée par l'injustice en pratiquant ce qu'on appelle une justice de classe. Euh, ce qui veut dire qu'au-delà de leurs différences, sur par exemple, je ne sais pas moi, le racisme ou je ne sais quelle autre bêtise, euh, les membres de la classe bourgeoise savent se serrer les coudes quand ils sont attaqués, car ils partagent les mêmes intérêts et opèrent de la même, de la, avec la même méthodes. Alors comment s'étonner que la machine républicaine, laissée aux mains de ses escrocs en col blanc, profite à ses escrocs en col blanc Ce qui est certain, c'est que la stratégie de regarder ailleurs n'a jamais fonctionné. Au contraire, ça les renforce dans leur position d'impunité, de Bernard Tapie à Nicolas Sarkozy en passant par bien d'autres, trop d'autres. Alors moi, je ne sais pas toi, je ne sais pas vous, mais euh, vu la gueule des critères retenus pour avoir les hommages d'une nation qui pleure un grand homme disparu, je redoute déjà le moment où décéderont les Sarkozy, Benalla, Le Pen et même Hollande. Alors, euh, bonne journée quand même et rendez-vous rendez tout à l'heure en manif. Rendez-vous tout à l'heure j'ai assez parlé et j'ai même pas dit bonjour à Jemil, qui me gronde hein, en off. Mais non, c'est pas Jemil, c'est Jemil. Tu le dis très bien en fait, voilà. c'est pas que je se prononce. <rire> ah bonjour, Nadia. Comment ça va mais Très bien et toi es en forme Très en forme. Bonjour ouais. aussi à celles et ceux qui nous regardent en replay ou en direct, s'ils sont comme nous du matin. Hein. Ouais. c'est bon, En tout cas, moi je te dis, je pète le feu parce que comme à chaque fois que je me levais à 5h du matin pour venir ici avec grand plaisir, parler politique à des gens qui sont devant leur écran avec les oreilles encore remplies de café, les yeux collés, J'aimerais beaucoup avoir encore les écoliers collés ci <rire> Alors aujourd'hui, pour bien vous réveiller, je vais vous parler d'évasion fiscale. Avec, douceur. En douceur. En douceur, direct en ouais. douceur. Hein. Alors oui, j'ai bien vu que le sujet avait déjà été traité euh, dans le, la matinale d'hier, comme dans toutes les chaînes d'infos industrielles euh, qui ont déjà passé à autre chose. Hein. Mais comme ici, nous ne sommes pas sur BFM, CNews et France Info, je vais en reparler, puisque aux médias, on ne s'arrête pas en surface d'un sujet pareil pour très vite, vite passer sur le dernier débat passionnant. Au hasard, Éric Zemmour serait-il raciste euh, bon, La question est vite répondue. vite répondu, vite répondu <rire> effectivement. Voilà. Mais là, on s'éloigne, un chouïa, du sujet de cette chronique sur l'évasion fiscale. Alors, tu vois, ma chère Nadia, ça fonctionne très bien, leur connerie de diversion, hein, ça marche à chaque mmh. fois. Concentrons-nous. Mmh de dormir là, sans ah faire yeux. Un petit peu, concentrez-vous. On imagine, quand on dit paradis fiscal, les plages de sable blanc ensoleillés, leurs cocotiers qui viennent offrir un peu d'ombre pour y siroter un morito entre deux transactions bancaires. Non, ça n'est pas ça, un paradis fiscal. C'est un, une image d'épinal, ça. Ça, c'est un paradis fiscal. Le Liechtenstein, ce minuscule pays coincé entre la Suisse et l'Autriche. Moins sexy, pas de plage, pas de cocotier, mais un couple princier et des milliards à gogo dans des banques qui s'appellent Frick. C'est pas une blague. Et c'est surtout tout proche de chez nous, par exemple, comme le Luxembourg ou Genève, Genève que je connais très bien pour y avoir vécu, euh, plus précisément sur la frontière, côté français, vous ne les pas déconner, pendant quasi six ans. Là, tout récemment, il euh, n'y a pas longtemps. Genève, paradis fiscal historique préféré des Français, à trois heures de Paris seulement en TGV, pratique pour s'y rendre facilement et ainsi éviter de laisser trop de traces écrites, comme par exemple Benalla, Alexandre Benalla. En mars 2019, alors à ce moment-là sous contrôle judiciaire, on ne connaîtra jamais les raisons de son voyage express à Genève, car tout y est secret. Chut, Nadia, on Niché dans un cadre plutôt idyllique, la cité de Calvin, mais aussi d'autres villes et cantons romans, au bord du lac Léman et au pied des Alpes Suisses, abrite un nombre incroyable de millionnaires et de milliardaires français, que je ne pourrais vous lister, tellement il y en a. Il y a les Westheimer, les po qui possèdent Chanel, les héritiers des familles Peugeot, Hersant, 100 mais aussi Lionel Afflelou, Corinne Bouygues, Jean-Louis David, Michel Mullier, le fondateur de Decathlon, Alain Delon, Amélie Mauresmo, Charles Aznavour, Gaël Monfils, Alain Prost, Patrick Drahi, l'idée, Idée, etc., etc. résident ou ont résidé, puisqu'il y en a qui sont euh, morts, à Genève ou ailleurs en Suisse. Et pas que pour la beauté des paysages, ma chère Nadia. Est-ce que sur cette liste figure Bertrand, Théophile ou euh, Léo Mais bah tous non. les deux, on y a, ouais, On a des ah, plantes, okay, on se se met, bien on sûr, on peut le dire, on est, on est cache. nous, <rire> <rire> justement. Ce matin, je n'ai pas envie de vous rappeler euh, que l'évasion fiscale, c'est mal. Est-ce hein, que ça flingue le service public, que ça précarise les précaires, que ça tue les plus fragiles et creuse les inégalités entre nous Non, ça, on le sait. Hein, euh, comment peut-on l'ignorer LuxLeaks, SwissLeaks, BahamaLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, OpenLux, TwitchLeaks, là récemment. Les scandales d'évasion fiscale, c'est comme les iPhones, il y en a de nouveau chaque année, ça <rire> coûte de plus cher à chaque fois et on attend toujours la révolution qui nous est promise. Mais elle ne vient pas. Alors cette fois, la nouveauté, c'est quoi Les Pandora Papers. 11 300 milliards de dollars. Ouais, bon. Et sinon, tu as vu le nouveau burger de chez euh, Burger King, là Et il y paraît super, il n'y a pas de légumes, il n'y a que de la bidoche. Il y en a partout dans toutes les pubs de Paris, ça a l'air extraordinaire. Super pour les végans. Oui, exactement, on pense à eux, bien évidemment. Mmh. Alors, en tout cas, c'est ce que la pub dit partout dans Paris, c'est génial, Burger King. Mmh. Ça déclenche des passions. T'as vu aussi, à, à Provins, là, en Seine-et-Marne, il y a 22% de chômage, soit deux fois le, le taux de, de, de, de la France en chômage. Hein, et des habitants ont fait une pétition pour voir s'ouvrir un Burger King. Parce qu'il y en a marre du monopole de McDo sur Provins. Les habitants doivent avoir le choix avec Burger King, clame euh, Johan qui a lancé la pétition. Ça, c'est de la revendication. Ouais, clair, ouais, ouais. On parle de quoi déjà Les Pandora Papers. Ah, ouais. Tu vois, ça ne passionne personne, ça ne parle pas. Alors qu'un fast-food, c'est hop, on a déjà l'odeur des frites, on a déjà le goût, le, le, le goût de, de, de, de la toxication alimentaire. On connaît le sujet, Nadia. Tu vois, on sait, on a vécu le truc. Alors que tandis que les 11 300 milliards de dollars d'évaluation fiscales ça ne parle à personne. Et là, c'est du sérieux, en fait. Pourquoi ça ne parle à personne Pourquoi Je ne pense pas que ce soit uniquement du fait d'un certain silence médiatique. Non, bon, bien sûr, ça y joue quand même, certes, mais ce n'est là qu'une infime partie des méthodes usées pour opérer la bataille culturelle des riches nuisibles sur nous. Cette guerre qui nous est menée avec grand succès depuis bien longtemps. Par là, il faut comprendre tous les discours, les entendre, cette petite musique constamment jouée qui vient nous faire accepter l'idée d'idolâtrer, de copier, voire d'envier ces fraudeurs, ces délinquants friqués et de s'y soumettre. De ces stars tout en paillettes, de ces entrepreneurs et politiciens en encravatés qui nous offrent leur plus beau sourire pour nous jurer être exemplaires, exiger de nous de l'être tout autant et nous menacer de peine de prison s'il nous viendrait l'idée saugrenue, l'idée criminelle d'être en retard de paiement d'une facture quelconque ou d'être pauvre, hein, quelle idée Oui, pour eux, ce sont nous les fraudeurs, les voleurs en puissance, toi et moi Nadia et tous les autres qui nous regardent, eux ne fraudent ni ne volent. Ils optimisent, bien évidemment. On a bidouillé le mot, comme dirait Audrey Vernon dans son très bon dernier spectacle Billion Dollar Baby, que je vous invite à aller voir ou à lire. De l'école. Non, oui, oui, bon, ça vaut la peine parce que c'est vraiment extraordinaire. On en reparlera d'ailleurs très bientôt. De l'école à la mort, on nous éduque. Hein, J'insiste, hein, on nous éduque, on nous maintient dans ce conte, ce récit de la saine concurrence de tous contre tous, de la réussite fantasmée qui se répercute quotidiennement dans la publicité omniprésente, dans laquelle on est baigné, dans le cinéma, dans les clips musicaux, les jeux d'argent, le loto, l'euro le, euh, million, les expressions. C'est là où du plus fort. Manger avant d'être mangé. Ou encore... Dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet, des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires tout ça comme autant de formations continues à la culture du riche comme il y a une culture du viol. Non, ce n'est pas sain. Cette société n'est pas saine, ni le culte du travail et de la méritocratie, organisée par ceux qui ne travaillent pas, mais qui s'enrichissent d'une autre, et qui, grâce à ce profit gigantesque, contrôlent et orchestrent nos imaginaires de plus en plus étriqués. à leur profit, encore et encore, la spirale est infernale. Alors, comment nous en vouloir d'être plus émus du palpable tarif de l'essence qui explose plutôt que des milliers de milliards qui s'évaporent. On nous dit très justement que ce sont les nôtres. 11 300 milliards Nadia. 11 300 euros tout court, je crois qu'on ne connaît pas tout de suite ce que ça veut dire. Et pourtant on nous parle de milliards. Alors en milliards et même en millions, quelle différence pour nous finalement Eh bien pour répondre à ma propre question Nadia, <rire> j'ai une petite méthode que j'aime rappeler. Car 1 million, je ne sais pas si tu vas connaître ça, ce n'est pas un milliard. 1 million de secondes parce qu'on comprend mieux le temps que l'argent, équivaut à 11 jours. Un milliard de secondes est égal à Tu sais ou pas la réponse Tu multiplies par 100 Par beaucoup. Ouais, par mille. beaucoup plus, plus. 31 ans. Ouais. De 11 jours, on passe à 31 ans, quasiment ma vie. Enfin, un peu, un peu moins. Bon, <rire> tout ça pour vous dire au combien les milliardaires fraudeurs qui font les humanistes, en donnant quelques centaines de milliers par ici, devant les caméras, bien évidemment, sont méprisables. Au combien ces sommes folles qui échappent au fisc pour échanger nos vies et le monde, une fois investies dans l'éducation, la santé, la transition écologique, l'alimentation, etc. Ou dans la création de postes dans l'administration fiscale. Hein. Mais en même temps, pourquoi faire, puisque les paradis fiscaux n'existent plus depuis 2009 le temps du secret bancaire est révolu. Il faut en finir avec les paradis fiscaux, car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude. Miracle En six mois, on a obtenu la fin des paradis fiscaux. Extraordinaire Comme je vous l'avais promis en 2009, nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux. On va pas rire, hein. Depuis, depuis, depuis, on bat chaque année des records de sommes évadées via les, les sociétés Écrans. Depuis 2011, donc sous sa présidence, puis celle de Macron, plus de 25 000 postes ont été supprimés dans l'administration fiscale. Ils promettent, nous promettent de lutter contre la fraude fiscale, mais ils sabotent les outils pour le faire. En même temps, Macron vient de chez Rothschild, on va pas s'étonner. Tu vois, Nadia, oh oui, je un complétisme. <rire> tu vois, Nadia, quand on parle de ça comme ça, le sujet est intéressant. S'il y a des intérêts, c'est qu'il a, qu a été médiatiquement construit, tout comme est politiquement bâti notre décrochage civique. Banaliser d'une part, décevoir de l'autre, coucou Hollande avec ton ami la finance, pour obtenir un résultat net, l'abandon de la part d'une immense partie du peuple, de son rôle actif dans la vie démocratique de son pays qui se traduit par l'abstention record depuis. Et c'est parfait, parfait car ça profite à la minorité réelle qui active, pardon, qui reste très majoritairement de droite, libérale d'un côté, libérale et raciste de l'autre et une poche nationaliste qui enfle de plus en plus, servant pour l'instant d'assurance vie aux libéraux type Macron. Nous, le camp des pauvres, hein, certains à plus que d'autres évidemment, mais pauvres quand même en comparaison avec cette poignée de personnes ultra riches qui détiennent tout, Serions-nous aussi cons Le bonheur à la portée de tous Un gros téléviseur, un écran 24 pouces Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous Vous pouvez devenir des stars ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez Regardez, regardez, regardez, regardez Regardez, regardez Ils pèsent docilement leurs culottes Et qui nous bouffent dans la main Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Ils apprennent tout dans nos écoles Dans nos journaux, dans nos télé Ils ont tous, tous cette envie folle De nous tutoyer, de nous rassembler Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Ça tranche beaucoup avec le son de boubin qu'on a mis en intro <rire> Alors non, non, on n'est pas con, comme il le dit là, enfin, quand bref, vous avez la chanson, il faut l'écouter entièrement, elle est extraordinaire. On n'est pas con, on est sensible. Sensible au bonheur, sensible à la dignité, à la justice, à la beauté. Hein. Et par conséquent, face à la laideur des escrocs qui nous dominent par la violence, on boude et on tourne les talons. Ça se comprend. Et pour les quelques têtes dures qui résistent et qui sont encore motivées, on leur crève les yeux. Mais pourtant, il va bien falloir se retrousser les manches et aller au charbon, si on ne veut pas qu'une poignée d'enflure continue et finisse par absolument tout nous voler. Notre argent notre bonheur, notre dignité, la beauté du monde tout entier, en emportant finalement avec eux le vivant dans leur délire. Et bonne journée quand même. Bonne journée, merci, <rire> Dieu mille. merci pour cette chronique très vivante, hein, comme toujours, euh, et qui pousse effectivement à la réflexion. Et tu as raison, il faut réinscrire ces, ces problématiques, ces dossiers, ces grandes affaires systématiquement dans, dans l'agenda médiatique. Il faut le rappeler. Et Il faut, là, le faut le rappeler de la même manière à chaque fois. Il faut le rappeler pourquoi la fiscale, c'est grave. On en parle de temps en temps, mais pas suffisamment et pas oui. correctement. Voilà. Ouais. Alors, là, nous, c'est ce qu'on fait en fait aux médias. On et prend exactement. le temps et on dépasse cette, cette temporalité qui est imposée par les médias mainstream et qui est juste frénétique. Bonjour Théophile, je te dis bonjour. Ah, quand même, rebonjour oui, re à toi. Bonjour à tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent à cet instant ou en replay, dans les deux cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Comment tu vas ça va, ça va. Ça va, tant mieux. Moi aussi, Ça pourrait aller mieux si euh, je ne m'étais pas réveillé à 5 h du matin. Ah, ça, on va s'habituer à fort. Avoir... Ça y est, on va prendre le pli. Alors, en tout cas, moi, ça va, tout bien. Une nouvelle semaine qui débute, nouvelle histoire à raconter. Et pour mon édito d'aujourd'hui, j'ai été inspiré par les murs. Les murs. Alors, non pas ces délicats petits fruits qui composent éventuellement la confiture sur vos tartines que vous dégustez ce matin avec le même appétit que mes mots. Non, pas ceci. Les murs, ceux-là, de pierre de béton, de barbelés qui courent toujours plus loin, toujours plus haut sur les frontières, nos frontières de nos nombreux pays dans le monde. Alors De 6 en 1989, nous sommes passés à 63 murs physiques, selon le rapport édité en 2020. Là, tout de suite, euh, peut-être que toi et peut-être les gens qui nous regardaient, pensent certainement à l'ex-délirant président états-unien Donald Trump et son projet de méga mur entre son pays et le Mexique. Frontière ultra militarisée, bien avant lui d'ailleurs, ou même des civils y ont pour hobby de tirer à balles réelles sur des humains. Jouer à bonheur. Bon appétit, bien sûr. Mais inutile d'aller si loin pour observer cette violence absurde quand en Europe se dressent toujours plus de murs. Ce week-end, la RTS se faisait l'écho d'une actualité brûlante. La radio-télévision suisse. Exactement. Nos, nos voisins. Euh, 12 pays de l'UE veulent des barrières contre les migrants", titre la RTS. Alors que la Commission européenne prépare une, une réforme du code frontière Schengen qui concerne 22 pays de l'Union, eh 12 d'entre eux, dont l'Autriche, la Pologne, le Danemark, euh, la Grèce, Chypre, encore la Hongrie, souhaitent et réclament de l'argent à l'UE pour financer leur vision commune de ce qu'est la gestion des migrations humaines. <rire> des barbelés partout et des murs partout, comme sur cette photo que vous voyez à l'écran, prise sur la frontière polono-biélorusse en août dernier. Alors, ces 25 dernières années, ce sont pas moins de 1000 kilomètres de murs tout neufs, flambant neufs, qui ont été construits en Europe. De quoi trancher avec l'image d'ouverture véhiculée par les accords de Schengen qui concerne avant tout les capitaux et ceux qui les détiennent. En quelques minutes ce matin, je ne vais pas pouvoir vous résumer, vous énumérer les raisons qui poussent des humains à l'exil, abandonnant tout derrière eux et risquant leur vie pour traverser des déserts et autres mers sans aucune protection ni garantie d'y survivre. Je mise sur la confiance que je porte en vos têtes et vos cœurs pour comprendre et aborder surtout cette question complexe avec raison et humanité. Et une, une fois cela fait, Théophile et les gens qui nous regardent, euh, nous ne pouvons que comprendre et constater que peu importe le mur, sa hauteur, les dangers, rien n'arrête. Un être humain qui fuit la misère ou la guerre et porté par un peu d'espoir de vivre des jours meilleurs ailleurs ou simplement de rester vivant. Ah, en plus, c'est l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé, Exactement. Ce pas maintenant que ça va s'achever. C'est en nous, depuis toujours. Alors, la raison, à ce moment-là, hein, nous pousserait alors à jeter un œil sur ce qui cause ces conflits qui poussent des gens à l'exil. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, parce que si on fait ça, c'est l'assurance d'une dissonance cognitive et aiguë quand on réalise alors que notre mode de vie euh, occidental, hautement prédateur de ressources naturelles limitées, entraîne nombre de conflits à l'étranger qui nourrissent alors tout un processus évident qui nous, renvoie, qui nous revient pardon, tel un boomerang en plein visage. Alors qu'à cela ne tienne, hein, des sommes folles se comptant par milliards d'euros sont dépensées tous les ans, enfin régulièrement, pour la construction de murs, de barricades, mais aussi pour le déploiement d'agents toujours plus armés et l'achat de matériel toujours plus dingue, hein, comme par exemple des caméras thermiques, des lunettes à vision nocturne, des détecteurs de bruit, des drones, des et puis détecteurs de mouvement etc. Il y a toujours lieu, y a des tas de trucs, je ne sais pas si tu suivi... Euh ce genre d'invention, de, de, de, de, hein. il y a même des marchés autour de cela. Alors en tout cas, pas de quoi euh, résoudre le problème, ce n'est manifestement d'ailleurs pas l'objectif de l'industrie florissante, de la sécurité qui tient des salons, des salons, comme celui du mariage, mais avec beaucoup moins d'amour. On a une clientèle qui arrive des quatre coins de la planète et qui est bien sûr très intéressée par le côté sécuritaire de ce salon. Et alors ici, nos clients viennent nous voir, c'est majoritairement des gendarmes, des policiers. Ils viennent ici pour euh, des problèmes de surveillance, des problèmes de sécurité. C'est charmant tout ça. Ah, tu vois, hein, toutes ces armes pour faire face à des êtres humains désespérés, hommes, femmes et enfants exilés, à peine équipés, eux, de chaussures et de vêtements. Ça fait un bon début de scénario d'un film catastrophe à succès, mais. La réalité a depuis longtemps rattrapé la fiction. J'entends déjà scander la fameuse phrase « – On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, j'ai mille, j'ai mille, j'ai mille. Oui, – Oui, oui, certes, mais ça n'a jamais été le projet, il faut leur rappeler à chaque fois qu'ils le disent. Euh, la France n'est de loin pas le pays qui accueille, et encore moins dignement, le plus de personnes exilées. Euh, au contraire, les scandales de violence, de violation des droits humains sont courants et s'accumulent sur notre territoire, de la vallée de la Roya jusqu'à Calais en passant par Paris. Alors Paris, justement, là où nous sommes, enfin on est à Montreux, mais la région parisienne, Paris où je vis, est un théâtre d'horreur au quotidien dans la, dans la répression de tout ce qui sort du cadre travail, consomme et ferme ta gueule que vous connaissez sans doute vous qui nous regardez. Manifestants du week-end, évidemment, mais aussi SDF et personnes exilées sont prises pour cible euh, par l'action politique que vient appliquer parfois avec zèle la police. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes en direct ici aux médias et pour me rendre sur ce plateau à 6h du matin, n'est-ce pas, j'effectue comme à chaque fois le trajet depuis chez moi en scooter. Vingt minutes durant lesquelles, ce matin encore, j'ai compté plus d'une vingtaine une vingtaine de corps allongés sur les trottoirs encore nocturnes de Paris. Une vingtaine de corps visibles, j'entends, parce qu'il y a des tas de gens qu'on ne voit pas. Une fois le soleil levé, les vivants doivent bouger, chassés par la police qui tourne continuellement, sans arrêt toute la journée. Impossible de s'installer en camp, d'où la prolifération de tentes solitaires ici et là ou en petits groupes partout dans la capitale. Enfin partout, surtout, au nord et à l'est. Donc reprenons. Manifestants et opposants politiques, personnes SDF ou exilées, mais aussi droguées, abandonnés à leur sort, sont toutes ensemble considérées et traitées par l'État comme des nuisibles à faire disparaître coûte que coûte. Non pas en dialoguant avec les premières, hébergeant les secondes et soignant les autres, non non non non non non, non. Quand bien même cette méthode euh, bah, sociale est la seule raisonnable et qui a montré son efficacité partout dans le monde, hein, dans plein de pays, comme on parlait de la Suisse tout à l'heure, dans ce pays-là par exemple. Non, les dirigeants français préfèrent la répression, souvent à des fins électoralistes, quitte à toucher à l'ignoble en construisant là aussi des murs en plein Paris. Oui, c'est un véritable mur que vous voyez maintenant défiler à l'écran qui a été bâti fin septembre par la préfecture de police à la frontière entre le 19e arrondissement de Paris et la ville de Pantin pour y contenir quelques centaines de personnes consommatrices de crack déplacées et abandonnées ici, en bordure du périphérique, pour libérer les précédemment occupés jardins d'Éol à Paris, situés, eux, dans un quartier en voie d'embourgeoisement. Embourgeoisement. En oui, Théophile, j'utilise ce terme à dessein, car peu importe l'échelle mondiale, régionale ou ici locale, la prolifération de murs et de barrières et d'ailleurs pas toujours physique, tente à illustrer un séparatisme organisé des populations selon, alors évidemment des critères aux apparences variées, mais finalement très vite axé sur les possessions financières concernés. L'argent conditionnant euh, quasi systématiquement notre position sociale, il n'en faut pas plus pour y voir là ce qui n'est pas si nouveau en fait, hein, l'organisation physique des classes sociales. L'exemple actuel de l'Afghanistan est flagrant, regardez. Alors que la Turquie communique à fond sur l'accélération de la construction de son mur sur la frontière, sa frontière avec l'Iran, qu'elle présente comme un rempart face à, euh, aux exilés afghans lambda, alimentant au passage l'imaginaire collectif euh, de vision à la Walking Dead, les États-Unis organisent de leur côté une toute autre route migratoire à leur profit, via le Kosovo, et l'Albanie, où quelques centaines de migrants afghans sont arrivés en septembre, non pas dans des camps indignes comme ailleurs, mais dans des hôtels 5 étoiles, avec piscines et plages privées. Les deux pays de l'Europe de l'Est, éternellement reconnaissants aux États-Unis suite à la guerre de Serbie, font de la sous-traitance à Washington en servant de sas de sécurité pour identifier les potentiels terroristes avant d'envoyer aux USA ces précieuses élites euh, intellectuels afghan, comme Mohammad Kassim, professeur d'université à Kaboul, logé avec son épouse et ses quatre enfants dans un de ses hôtels de luxe qui en témoigne à la RTS. Et je cite « L'accueil qui nous réserve, est réservé ici pardon, est unique au monde. Nos enfants sont scolarisés ils bénéficient de cours d'anglais et d'albanais. » Alors c'est sûr que c'est autre chose hein, que de vendre ses reins pour tra aller traverser le désert en tongs et risquer de s'éventrer sur des barbelés pour finir sa course dans un camp de détention en Turquie, en Grèce ou dans un bidonville en France en étant harcelé jour et nuit par la police. – Camp de rétention, on dit camp de rétention et pas camp de détention, je mis, tu fais du mauvais esprit. – Je suis désolé, c'est vrai, pardon, c'est d'ailleurs la première des batailles, hein. les mots, les mots, dire rétention au lieu de détention, et eh bien ça change tout, ça fait moins peur, ça permet de voter pour ce projet sans avoir trop de culpabilisation en tête. C'est comme quand la police vient casser la gueule des exilés en plein Paris et détruire leurs biens, en les mentant volontairement euh... en danger de mort, on appelle ça une évacuation. <rire> Presque une mise à l'abri, c'est pas du tout la même chose. Il faut avoir des nerfs bien accrochés quand même pour supporter cette euh, novlangue. Ce qui me permet, en parlant de novlangue, de finir cet édito avec la visite de notre Gigi National, euh, toujours le même, hein, avant-hier en, en Grèce. Sur son compte Twitter, Gérald Darmanin parle d'un projet responsable euh, et humain pour qualifier un centre d'accueil de migrants à Samos. On Ils ont le droit de recirculer dans le reste de la structure mais pas de sortir. Et en moyenne, en rétention, il reste combien de temps Oui, vous avez bien entendu. Enfin, j'espère que vous avez entendu. Euh, voici un petit extrait pour réécouter. écouter. Et en moyenne, en rétention, il reste combien de temps Voilà, le ministre lui-même parle de rétention en, contra en contradiction avec son tweet qui parle de centre d'accueil. C'est pas la même chose. Hein. Écoutez plutôt ce qu'en dit Médecins sans frontières. So we've come here today to uh, visit this new prison-like camp that's being constructed for the refugees who are currently in Samos. This is the new approach to migration in Europe, where we are seeking to criminalize, to humiliate and to punish the refugees and asylum seekers, rather than to extend their rights. The conditions currently are not good at all, but this is not an improvement. To say that we're going to move behind many layers of barbed wire, uh, to have children playing here in this playground, Uh, that's like a prison, this is from one prison to another and this is not the type of reception uh, that one would expect from European countries. It's time for EU leaders, it's time for citizens to see what's happening with their taxpayer dollars and to instead of investing in this kind of criminalization, uh, to invest in a caring dignified approach to asylum seekers and refugees arriving in Europe. ما كله مسايه يعني مخيم ما في معيشه خالص يعني بالنسبه للشباب بشكل عام معيشتهم أي حقوق ما مالهم بالمخيم يعني شخص يضرب حاله عم يضرب حاله عم يصير عنده كل المشاكل هاي كيف بدك احساس ما بالله احساس ولا شيء ces images, hein. ça fait penser d'ailleurs aux, aux prisons-usines qu'on a en, en Chine depuis des années qui sont elles aussi construites très loin pour pas que les journalistes puissent en parler. Bon bref, reprenons. Et pour, et pour finir, tout ça ce sont des murs, des murs de béton avec barbelés, ou et, et des frontières économiques, elles pas forcément visibles, sont dressées comme autant de barricades à l'échelle du monde, comme à l'échelle de nos villes, dans des quartiers divisés, pour séparer les populations selon le montant inscrit sur leur compte bancaire. C'est ça la réalité froide. Comme ici, ces 1 exilés, femmes, hommes et enfants, qui ont été sauvés de la mort dans la Manche ce week-end, alors qu'ils tentaient de fuir l'enfer de Calais pour rejoindre l'Angleterre. Aucun mot pour eux de la part de Gérald Darmanin, présent au même moment à Calais. Euh, ce manéto que vous voyez, donc, non, il a préféré rappeler les Britanniques à l'ordre des 63 millions euh, d'euros qu'ils doivent à la France. France, je cite le ministre, qui tient la frontière pour eux. Bon, se prend en guerre quand même, hein il n'en faudra pas plus à l'extrême droite française pour y voir là l'illustration de leur délire. Alors qu'il nous faut une politique de secours, sociale et humaine, nous avons celle de la guerre et du chaos garanti. Tout ça pour vivre dans un monde qui se parcelle de plus en plus en ghettos. Ghettos de riches d'un côté, où se concentrent argent et pouvoir, surprotégés par toujours plus de police militarisées, face aux ghettos de pauvres, euh, où règne l'injustice et la misère. Est-ce vraiment ça l'idée qu'on se fait de l'avenir un remake d'Elysium de, de, et de Banlieue 13 hein Bonne journée quand même. Alors la presse aurait pu parler de la pollution numérique, elle ne l'a pas fait, mais Jamie s'y est collé. Eh oui Alors déjà, bon, bonjour à toutes et à tous qui nous regardaient en direct ou en replay. Bonjour à toi Nadia. Bonjour Jemile. Quel plaisir de te retrouver. Plaisir tellement partagé. <rire> Alors voilà, je vais te raconter un peu que je suis allé récemment dans un magasin, un magasin pour me racheter un téléphone portable. Souviens, toi tu que je me suis fait voler il n'y a pas longtemps. Mmh. Chose que d'ailleurs je, je n'ai pas fait depuis des années, aller acheter un, un téléphone en magasin. Et j'ai eu l'impression de découvrir tout un monde, un monde connecté, connecté à quoi Je ne sais pas, mais en tout cas c'était présenté comme un nouvel accès au bonheur. Donc du coup, je me suis lancé et j'ai réveillé de plus près. C'est envie d'être heureux. Quoi. Voilà, donc soyez heureux, soyez connectés. <rire> euh, pèse personne connectée, brosse à dents connectée, sèche-cheveux, montre, enceinte, réveil qui t'écoute quand tu dors pour te dire quand tu as fini de dormir, que tu as fini de dormir. Bon, en oh, tout cas, c'est extraordinaire cette époque que nous vivons. Tous ces objets euh, high-tech, made in China, bien évidemment, jetables et quasiment pas recyclables, ont nécessité des tonnes de ressources énergétiques rares pour être fabriqués. Ce n'est plus un secret pour personne, euh, bien qu'on en parle si peu, comme tu l'as dit en, en intro, et que tout cela se passe loin de nos yeux, dans ces prisons-usines là-bas, en Chine ou en Asie en général. Mais il y a encore plus invisible et plus pervers. Pire que ce gaspillage de ressources limitées, cette pollution monstre. Et oui, pire que ça. Car s'ajoute à ce triste tableau, qui aura bientôt notre peau, la pollution numérique. Et je m'explique. Longtemps, nous avons cru euh, à la propreté miraculeuse de l'industrie numérique, présentée comme... Vendue même comme immatérielle, à l'opposé de l'industrie du pétrole ou de l'automobile, elle dépeinte comme sale et dépassée. En réalité, aujourd'hui, on sait désormais que l'industrie numérique génère une pollution colossale et d'ailleurs qui, euh, qui est celle qui augmente le plus et qui euh, est cette industrie la plus la plus proche en fait et la plus liée donc Internet et l'informatique à celle du pétrole. Donc il n'y a rien, tu vois, tout est un peu intrinsèquement lié. En gros, le monde d'après, c'est exactement le monde d'avant, en plus dégueu, mais avec un méga gros lifting pour faire croire que tout va bien, avec des trucs qui clignotent et qui font euh, du bruit pour faire diversion comme ça. Pratique, on n'a pas besoin de réfléchir plus longtemps. Et puis, voilà, on a plus de temps pour, euh, pour s'ennuyer. Hein. Et puis, le, sans plaindre sur Twitter. Ah, la société de consommation, on est arrivé au point d'une évolution humaine assez, assez, haute, assez haute. Donc, du coup, on ne peut plus redescendre. Et non, tu ne crois pas si bien dire, machin Nadia, on ne peut que redescendre. Dans une société, d'ailleurs, toujours plus connectée, euh, la production de données numériques et euh, leur inévitable stockage nécessite la construction, en fait, et l'entretien de centres, de centres immenses, d'ordinateurs bien physiques, eux, qui prennent la forme de gigantesques hangars en périphérie de nos villes. Ils contiennent tout Internet, du replay de cette vidéo, Jusqu'à vos ego portraits sur euh, Instagram. Moi, j'en fais pas. Je m'en regardé Non, temps, non, temps, non, je moi dis, non. Bah, Nos ego portraits, voilà, on est dedans. De nos résultats ouais. d'analyse médicale jusqu'à nos données bancaires, en passant par nos billets de train, d'avion, nos courriels, nos historiques de navigation Internet, tout comme ceux de notre consommation d'électricité via les compteurs intelligents Linky, sans oublier les statistiques créées par les assurances, les banques, les États du monde entier et la plupart des entreprises dont nous sommes clients. Pensez-vous sincèrement que votre carte de fidélité offerte gratuitement chez Leclerc Carrefour ou Monoprix est là juste pour vendre service Non, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ne pensez pas que toutes ces données, au fond, bah c'est du vent. Au-delà de la somme d'argent pharaonique que représentent les datas, les, data, euh, les données numériques conditionnent le fonctionnement de pans entiers de notre société. Un exemple, en 2017, une panne dans un centre de données de la compagnie British Airways a entraîné l'annulation de 400 vols et bloqué 75 000 personnes dans un aéroport de Londres. On estime aussi qu'une défaillance durable des serveurs d'Amazon, seulement une seule entreprise, tu vois, poserait un grave incident économique dans tout l'Occident. Et c'est sans doute que l'effet domino nous réserverait les plus grosses surprises. De, il y a quelques jours, le crash de Facebook, WhatsApp et Instagram, puisque maintenant c'est une seule et même entreprise, pendant 7 heures, a fait trembler la bourse et a impacté autant personnellement que professionnellement 3,5 milliards de personnes. Imaginez si le bug avait duré plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois D'ailleurs, en passant par là, cette hypothèse-là de ce crash pendant plusieurs mois vient aussi questionner la souveraineté de nos espaces de discussion, de nos espaces même de politisation, quand on sait que le mouvement des Gilets Jaunes a été bah, est né et a été coordonné sur sur Facebook. L'immense fragilité de notre colosse numérique est effrayante. Il semblerait que nous misions, et je recommence, pardon, et il semblerait pourtant que nous misions aveuglément tout dessus. Emmanuel Macron dévoile ce matin son plan France 2030, un vaste plan d'investissement dont les secteurs prioritaires sont l'intelligence artificielle, les batteries électriques ou encore les semi-conducteurs. Ce plan atteindra, il l'a dit, 30 milliards d'euros sur 5 ans. Le président de la République appelle à réindustrialiser la France pour la faire redevenir une grande nation d'innovation. Autant de technologies produisant des montagnes de données en continu, il hein, faut se rendre compte, qui, avant même de menacer nos libertés, parce que c'est aussi le projet, sont stockées dans de véritables cloud cities, villes-nuages en français, qui n'ont rien de légère. Comme vous le voyez à l'écran, comme celle de Langfang, en Chine, au sud de Pékin, où se situe le plus grand data center du monde, qui s'étend sur 600 000 m2, soit l'équivalent de 110 terrains de football. Ces monstres de bétons et d'acier, bourrés de serveurs et de milliers de kilomètres, jouxtent des zones moins modernes où sont soit alignés des baraquements vétustes, soit s'empilent des hauts immeubles dans lesquels vivent les petites mains exploitées par ces centres des immenses usines à Internet. Un monstre, en fonction, je crois que le mot n'est pas, pas trop fort, en fonctionnement constant, 24 sur 24, qu'il faut aussi constamment refroidir et entretenir. Selon Greenpeace, l'infrastructure qui permet à tout ça d'exister et de fonctionner représentera bientôt la chose, je cite, la plus vaste construite par l'humanité. Euh, ensemble, ces data centers euh, représenteraient jusqu'à 3% de la consommation mondiale d'électricité. C'est énorme. Et elle pourrait être multipliée par 5 euh, d'ici 2030. 20%, j'insiste, 20% de l'électricité produite dans le monde sert à faire tourner l'industrie digitale. Et à ce jour, pas par sa consommation euh, énergétique, cette industrie, essentiellement issue de la combustion d'énergies fossiles, comme du charbon, on en est encore là. L'industrie numérique mondiale impacte l'environnement comme quatre fois un pays comme la France. C'est vertigineux. Mais revenons au data center. Il n'en existe pas qu'en Chine, t'imagines bien. Partout ailleurs dans le monde, comme ici en banlieue parisienne, à la Courneuve, hein, <rire> forcément comme en Chine. Tu vois, chez les pauvres qu'on fait ça, c'est jamais chez les riches. tu vois. Ou alors en plein New York aussi, « Des data centers urbains euh, sur lesquels se dressent des tours de refroidissement d'eau pour l'air conditionné. Des grues sont installées pour faire monter des générateurs diesel en urgence depuis la rue, au cas où ça ne va pas. Leurs sous-sols de ces euh, centres urbains sont bardés de câbles équipés de réservoirs de fuel euh, qui contiennent des centaines de milliers de litres pour approvisionner les générateurs, etc. » Explique Cécile Diguet et Fanny Lopez, deux personnes, deux chercheuses, qui ont travaillé sur cette question pour une euh, étude mondiale. C'est ouf hein, à ce niveau-là. Hein. Mmh mais ne crois pas que ça s'arrête là, <rire> non, bah non, ça va toujours plus loin, les data centers sont dupliqués, il hein, n'y en a pas assez, par mesure de sécurité. C'est-à-dire que tout Internet, hein, de, cette, de cette émission jusqu'aux aux vidéos de chat, là, sont copiés au moins 7 fois en miroir, donc 7 fois dans d'autres serveurs physiques, tout aussi immenses, tout aussi énergivores, partout dans le monde. Alors pour prévenir des pannes, mais aussi pour assurer de ne jamais manquer la dernière vidéo à la mode ou la recette des crêpes, hein, de la pâte à crêpes. On en a besoin. Ouais, comment on ferait sinon bah, des... L'impact voilà. du numérique sur l'environnement est tentaculaire et menace même de détruire le vivant sur Terre. On est très loin alors de l'image de nuages légers qui contiendraient magiquement Internet sans impact sur le réel. On réalise là aussi la dépendance totale du numérique aux énergies fossiles et donc de la nôtre, parce que la société entière se numérise. La fabrication d'un désormais simple et banal ordinateur ou d'une console de jeu de 2 kg dont l'obsolescence est bien évidemment programmée, nécessite 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustible divers et 1 tonne 5 d'eau potable qui, après ça, ne le sera plus. Un vrai business. Calculer tout ça, ça veut dire prendre en considération ce qu'on appelle énergie grise. L'énergie grise d'un produit ou d'un service afin d'en mesurer son réel impact. Prenons un exemple simple. Un jean, on a tous un vêtement sur soi, et heureusement, qui pour être fabriqué dans un atelier turc, évidemment, a eu besoin d'électricité. Elle-même produite grâce au, euh, à du charbon hein, qu'on euh, qu a, qu a brûlé. Lui-même extrait dans le sous-sol d'une forêt primaire qu'on a dû raser avec des euh, machines qui brûlent du pétrole. Tu vois, c'est ça l'énergie grise. Le coût réel d'un simple vêtement est donc immense. Il en va de même pour euh, un exemple euh, très, très courant. Un, un kilomètre de voiture parcouru ou une heure de télévision représentent respectivement 1 et 2 kilos de ressources limitées exploitées. Ça paraît un peu vertigineux, mais c'est important de se rendre compte que l'impact de notre société de consommation, de surconsommation, est donc intenable sur le long terme. Les, les irresponsables dans l'affaire sont ceux qui souhaitent... Euh, continuer comme ça, et pas ceux qui souhaitent changer la société. Mmh. Ceux-là, donc les premiers qui sont irresponsables selon nous, sont aveuglés par l'argent, séduits hein, par la fuite en avant que, que promet la 5G, et ces centaines de milliards d'objets connectés, nouvellement créés, qui feront naître la société de demain, la ville de demain, mmh. les, les, comment on appelle ça déjà, les smart cities, voilà ah, de mémoire. <rire> Exactement. Ce terreau fertile pour une société de surveillance mais c'est un autre sujet que j'aborde dans ma première chronique que j'avais fait animée ici, que vous pouvez revoir en replay, puisque tout est collecté maintenant. La chaîne YouTube, Exactement. Du Alors, en conclusion... Les technologies numériques, donc, sont en réalité bien physiques. Il n'y a rien de, de, de magique. Non pas dématérialisées, mais juste délocalisées. Hein. Chez les pauvres hein, qui se coltinent à la fois le labeur, la laideur, la pollution et les premiers cancers. Youpi Loin des beaux magasins euh, qui les vendent et loin de nos confortables foyers qui les accueillent, les technologies nous offrent pourtant des espoirs de progrès, malgré tout dans ce triste tableau. Des progrès pour l'humanité. Elles pourraient allonger l'espérance de vie humaine, elle pourrait booster la technologie euh, démocratique, réduire les inégalités sociales en démocratisant l'accès au savoir, à l'éducation, et même se servir de ces technologies pour organiser des révolutions. Ou se gaver d'émissions et de séries abrutissantes, bien évidemment, <rire> confondant alors culture et divertissement. Comme ça, c'est plus simple, on réfléchit moins, et puis c'est rassurant. C'est rassurant de ne pas penser à notre passivité qui nous condamne et qui valide au fait qu'on va... Qu qu'on va tous crever pour les égotripes d'industriels frustrés qui flinguent la planète pour des valises pleines de milliards avec lesquels ils pourraient éradiquer la fin dans le monde, mais préfèrent organiser la fin du monde. Et sur ce, bonne journée quand même. Salut Bill. Bonjour Théo, ça va Ça va, et toi Bien, réveillé, tout va bien. Tout va... Et bonjour aux gens qui nous regardent en replay ou en direct s'ils sont du matin, s'ils sont peut-être au petit déjeuner ou déjà au travail ou peut-être dans l'attente, d'en avoir un. Bon courage. Hein. Alors, je vais vous raconter euh, mon week-end, moi, là. Ça va être sympa, tu vas voir. Ce week-end, moi, je vais passer à Nancy, dans le nord-est de la France, là d'où je suis originaire. Et là où, moi, j'ai étudié. Là où tu as étudié, effectivement. Donc, originaire, je précise parce que, oui, je suis le ça ne se voit pas tout de suite, mais elle en dépèse à certains qui me transmettent régulièrement de doux messages, avec des appels à « retourner chez moi ». Je suis des Vosges, donc du coup, bon, voilà, bon, peu importe. Euh, bon, C'est la... un autre problème quand même. C'est hein. un autre problème, mais peu importe, j'aime bien un petit message au passage. Alors, mon week-end à Nancy, de la famille, des amis, des concerts, de la bière, c'était super. Mais si j'ai encore la, la, un peu la gueule de bois, ce n'est pas la faute des degrés consommés mais du montant des loyers. Je m'explique, 600 euros c'était ce que je payais chaque mois euh, au début des années 2010 pour la location de mon 50 m2 situé en plein cœur historique de Nancy avec la vue sur la basilique saint èvre et la place Tannes pas très loin euh, que tu connais, toi et peut-être des gens qui nous regardent. Bref, the place to be pour un loyer honnête. Des amis que j'ai revus ce week-end, bon, qui ont repris mon appart à l'époque, euh, me disent qu'ils payent toujours le même loyer. Tu vois, euh, les mêmes 600 euros que je payais à 10 ans. Cette information lâchée dans mes oreilles à ce moment-là, entrée en résonance avec d'autres réalités locatives, notamment la mienne à Paris aujourd'hui, eh ben c'est euh, ça le responsable de mon mal-être, de mon mal de tête, euh, susmentionné. Alors, n'y voyez surtout pas là quelconque jalousie. Non, je suis très contemporain, c'est super. Mais euh, c'est plutôt une réaction spontanée à une injustice systémique, là encore. Oui, le sujet de cette chronique, c'est le logement. Commençons donc par rappeler que ce loger représente aujourd'hui un quart de nos dépenses mensuelles. Et plus de 40% des dépenses des ménages les plus pauvres de notre pays. Et encore quand ils ont la chance de pouvoir se loger. En novembre 2020, la fondation Abbé Pierre estimait qu'au moins 300 000 hommes, femmes et enfants étaient privés de domicile en France. Et ce nombre a doublé depuis 2012, triplé depuis 2001, date des deux dernières enquêtes de l'INSEE. C'est un drame, il hein, faut le dire, une honte même pour un pays si riche comme le nôtre, avec un président qui, le ton grave, osait prononcer ces mots en juillet 2017. Regardez. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. La promesse d'Emmanuel Macron, alors tout jeune président de la Ve République, concernait particulièrement les demandeurs d'asile, pour être honnête. Mais peu importe, l'étiquette mise sur le front de ces personnes, elles sont à la rue, elles y restent, elles y meurent même. Leur nombre explose, et encore plus depuis la crise sociale engendrée par la gestion catastrophique de la crise sanitaire. Des centaines de milliers d'êtres humains privés de toit en France, auxquels s'ajoutent bien plus de mal logés, c'est-à-dire des personnes en situation de surpeuplement, d'insalubrité ou dans des lieux précaires comme des hôtels ou des caravanes, sont concernés 3,6 millions de personnes, près de 4 millions en France. Ah, c'est énorme. C'est énorme, enfin, c'est incroyable. Euh, beaucoup de gens ne connaissent pas ce chiffre. Alors les 300 000 SDF, on le connaît, mais les 3,6 millions, c'est peu hein, de gens qui connaissent. Alors dans le même temps, ces 15 dernières années, on a vu le nombre de logements vacants exploser pour dépasser les 3 millions de logements donc, vacants en 2020 en France, dont 117 000 rien qu'à Paris sans compter les millions de mètres carrés de bâtis de type autre, comme des bureaux, eux non occupés. De quoi héberger immédiatement, plus largement, plus que largement, pardon, les 300 000 SDF que contre notre pays. Mais les pouvoirs publics ne font rien, ou si peu, hein, et plus de 2000 personnes, 2000 personnes meurent dans nos rues chaque année. J'insiste. 2000 par an, c'est énorme, en moyenne à 49 ans, alors que l'espérance de vie en France dépasse les 80 ans. Enfin, ça, ça dépend si tu es cadre ou ouvrier, hein, mais c'est un autre sujet. Hein. Lorsque tu vas sur une ligne de production, hein, c'est pas une punition, hein. c'est pour ton pays, c'est pour la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier... En moyenne, 1 700 euros sur la paye et 6 ans d'espérance de vie. Voilà la différence entre un cadre et un ouvrier, Agnès, hein, hein, la référence. Bon, <rire> bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Alors, autant de souffrances, autant de morts pour une question de logement en France. France, la cinquième puissance économique mondiale, est une abjection, tout simplement. Plus encore, quand on voit le train de vie des euh, autoproclamés élites, des aussi membres de la classe dirigeante, hein, comme cette euh, énergumène que nous voit à l'instant, et plus largement de la poignée d'ultra-riches qui possèdent tout. Ceux-là même qui sont régulièrement éclaboussés par les scandales d'évasion fiscale. Oui, les, 11, 000 milliards, non, les oui, et 11 300 milliards des Pandora Papers, une somme si ouf, bah déjà plus personne n'en parle. N'est-ce pas C'est comme d'habitude, vite le prochain buzz. Alors c'est quoi le buzz en ce moment bah c'est Poutou. Poutou, voilà, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Et pourtant, le nerf de la guerre pour combattre les inégalités, tout comme la source de ces dernières, se trouve dans la richesse produite. Produite par qui Les ouvriers et les cadres aussi, bien évidemment. Celle qui s'accumule dans quelques mains, celle que l'on doit mieux redistribuer, mieux investir et simplement partager. Alors oui, rien de neuf sous le soleil, ou plutôt sous le gel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 Alors à l'époque, le ronron de l'indifférence avait été violemment brisé évidemment hein, par cet appel et les actions entreprises pour aider les personnes à la rue. Ce qui a permis déjà à l'époque de démontrer l'existence de moyens colossaux de l'État et de la société pour défendre la, la défense de la justice sociale. Hein, quand on peut, on veut. Pas partout, mais là pour le coup c'est vrai. Puis très vite, l'indifférence a repris le dessus. – Alors la loi, il me semble, prévoit des droits de l'aide comme l'encadrement des loyers par exemple. C'est une disposition qui est inscrite dans la loi, oui, il me semble. Oui, et non. La loi, la loi, dans l'absolu, c'est bien la clé, une des clés pour établir un cadre de justice et de protection des citoyens, ça c'est sûr. Par exemple, dans la Constitution de 1946, pour rappel, est établi un droit au logement. Mais, euh, car il faut bien un mais, ce droit ne signifie pas que la nation se doit de garantir un logement à ceux qui le demandent. Ce serait trop beau. Aussi, la loi instituant le droit au logement opposable, qui a été mise en vigueur à partir de 2008... Le non, la... Dallow, effectivement. Des, des conditions, là aussi, sont draconiennes hein, sont demandées, exigées pour en bénéficier. Mais là aussi, il leur a fallu attendre un énième drame, terrible, pour agir. Ici, par exemple, les incendies mortels de l'été 2005, dans des immeubles insalubres abritant à Paris des mal logés. Regardez. Mais c'est en 2005 que Paris est le théâtre d'une série noire. En cinq mois, 53 personnes meurent dans les flammes. À chaque fois, les immeubles ne correspondent pas aux normes de sécurité élémentaire. Terrible. C'était il y a 16 ans et depuis Rien ou presque n'a changé. Des immeubles s'effondrent à Marseille avec des gens pauvres dedans. Ou encore ce témoignage, rapporté par le Bondi Blog, d'une femme vivant avec ses quatre enfants dans un logement insalubre de 13 mètres carrés en banlieue parisienne. Dans l'article que je vous invite à aller consulter, est décrit le drame connu et répandu des marchands de sommeil, en fait. Ces propriétaires de biens immobiliers qui abusent des personnes en situation de précarité pour s'enrichir facilement, tout comme aussi via les locations. Sur Airbnb ou Booking, par exemple, qui aggrave en plus de ça la crise du logement dans les villes. Alors, quant au logement insalubre de cette femme, là qu'on parle à l'instant, active, elle et ses enfants scolarisés, il a brûlé en septembre. Sans toit, ils ont été relogés euh, dans un hôtel hein, pendant quelques jours, payés par l'assurance, jusqu'au 17 octobre. Là, il y a quelques jours et depuis, c'est le grand inconnu. Pourtant, rappelle le Bondy blog, depuis 2019, cette femme sa, et sa famille sont reconnues prioritaires pour un relogement prévue par une ordonnance d'alo, la fameuse loi dont on parlait il y a quelques instants, mais qui manifestement semble fortement dysfonctionnée. Ou plutôt n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux, tout comme le dispositif d'encadrement des loyers à Paris, très peu respecté. Tout ça ne semble, ben en tout cas à mes yeux, qu'un pansement sur une jambe gangrénée. – J'ai mis le pourquoi, rien n'est fait, quel est l'intérêt d'une telle situation pour le pouvoir Après tout, il euh, aurait euh, peut-être intérêt à régler ça et à le mettre à son actif ça dépend des gens au pouvoir, pour commencer. Et puis, laisser une situation sociale comme ça se dégrader, organiser, et puis même organiser une précarisation de pans entiers de la société, comporte en réalité des, pas mal d'avantages politiques. Résumons-en deux. Déjà, cette situation résulte d'abord d'une croyance, une vraie religion et son dogme qui est imposé sur la société. Ça s'appelle le capitalisme, en fait, le libéralisme. Le business passant avant nos vies, laisser la question du logement entre les mains du marché, ben c'est la règle. Qu'importe si ça tue Qu'importe si, comme se soigner, le se loger est en quelque sorte un service vital qui devrait être placé en dehors des lois du marché. Attends, ça me dit quelque chose. C'est qu'il est qu y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Hein ensuite, la précarisation et le, et le et sacrifice, ça fait toujours du bien de revoir ce petit passage parce que ça marche à tous les coups et c'est jamais respecté. Alors je disais, ensuite, la précarisation et le sacrifice de millions de personnes sur l'autel du profit forment un intérêt politique, politique pour la droite au pouvoir. Parce que plonger dans la précarité et noyer de discours de haine et de division, ce sont autant de potentiels euh, électeurs prolétaires gênants qui sont écartés des urnes trop occupés à survivre, et souvent convaincus que bah, leur sort, c'est une fatalité, alors que pas forcément. Alors oui, Macron démission, oui, mais pas seulement, car ce phénomène est en réalité supranational. Il s'observe partout où la société est gérée comme une entreprise, où tout est transformé en marchandise. Alors on, va assez, on va sortir un peu de la France pour parler de Berlin. À Berlin, où 85% des habitants sont locataires, contrairement à Paris où on est 67% à l'être, les loyers ont doublé là-bas, en 10 ans, à Berlin. Alors, le mois dernier, en marge des élections législatives, les Berlinois ont massivement participé à un référendum posant une question claire. Je la lis. Êtes-vous pour ou contre la, la communalisation, c'est un mot qu'on dit pas souvent, de 240 000 logements C'est-à-dire le rachat de ces logements par la ville comme une sorte de, de, de nationalisation afin de lutter contre la hausse des loyers. 56% des personnes ont répondu oui. Malheureusement, un peu comme en France, ce référendum, déjà rare, n'impose aucune euh, contrainte juridique. Et hasard du calendrier, je ne le crois pas, quelques semaines après, était organisé un assaut policier hors norme contre le COPY, un squat historique à Berlin lieu de vie autogéré d'une cinquantaine de personnes, mais surtout lieu de culture et d'événements politiques alternatifs. Le site squat.net nous relate l'expulsion, mais aussi la riposte de milliers de Berlinois et Berlinoises exprimant leur colère, justifiée, vendredi soir dans les rues de la capitale allemande. Alors au même moment, je disais que c'était supranational, effectivement c'est le cas, à Rotterdam, une grosse manifestation protestant contre la crise du logement, là aussi, qui fait rage aussi aux Pays-Bas, a été violemment réprimée par la police sous ordre politique. Huit personnes ont été arrêtées. Et pour finir, retour chez nous, ici à Paris, avec le plaisir qu'on a, où l'historique enseigne Tati, que vous connaissez tous, vient de fermer ses portes. Au cœur de Barbès, un quartier populaire en voie d'embourgeoisement féroce. Les 8000 mètres carrés du magasin, où venaient s'équiper nombre de familles précaires, vont accueillir des espaces nouveaux de bureaux et de logements gentrifiés, repoussant et concentrant toujours plus les classes populaires vers le nord de la ville. Sur voilà, la même histoire, la crise du logement concerne en fait toute la société, car elle impacte pas seulement les premiers millions de personnes concernées, mais aussi la bonne santé démocratique et sociale du pays. En voilà un sujet, Théo, pour, euh, de campagne euh, qu'on pourrait euh, mettre au cœur de, de la campagne 2022, qui pourrait elle, éventuellement mobiliser des foules pour cette élection. Bon, en attendant, bonne journée quand même. – Ça va, et toi ?– ben Très bien, bonjour tout le monde, à toutes et à tous qui nous regardaient à cet instant en direct ou en replay. Bonsoir peut-être, si c'est en replay, hein, c'est un peu n'importe quand, comme ils veulent. Tu as bien dormi cette nuit euh, – Oui, j'ai bien dormi en me disant que ça allait être difficile le matin avec l'orage. <rire> – Oui, c'est vrai qu'on est, est survivants avec cet orage-là. Eh bien tu sais euh, que pendant que tu dormais, pendant que nous dormions, pendant que la France dormait, la nuit dernière, enfin avant-hier, une poignée de députés euh, s'agitaient à l'Assemblée. Enfin, s'agitaient pas trop, puisqu'il s'agissait surtout pour la cinquième fois consécutive cette année à euh, ce qu'ils consentent à déléguer leur pouvoir de parlementaire à Emmanuel Macron pour neuf mois supplémentaires. – Le scrutin est ouvert le scrutin est clos. Résultat, votant 178, exprimé 175, pour 109, contre 66. L'article 1 est adopté. Une fois encore, et puis ça devient en fait une habitude hein, pour la Macronie, pour noyer le débat, noyer l'opposition, le vote a été tenu en pleine nuit ce mardi soir, alors que rien ne pressait en vrai, hein, d'autant plus que sanitairement parlant, maintenir le pass sanitaire est difficilement justifiable. Bah – Alors pourquoi cette précipitation, Gémine Eh bien le gouvernement se justifia en disant qu'il souhaitait éviter que le débat euh, autour de ce sujet alimente, euh, à la, parce que l'élection présidentielle avance là, enfin, approche, pardon, un débat politique plutôt que sanitaire. Parce que c'était sanitaire <rire> Enfin bon, le plus drôle, c'est que là, euh, c'est presque sa seule ligne d'argumentation en fait, avancée pour cela. L'objectif, en fait, est vite, vite d'imposer un énième texte de loi qui permettra à M. Macron de continuer à gouverner par ordonnance, hein, comme c'est le cas depuis longtemps, donc en se passant de l'avis des députés censés représenter la nation. En gros, enfin, précisément, en fait, hein, c'est mettre le semblant de démocratie française, entre parenthèses, euh, mais jusqu'à quand sans doute jusqu'à le prochain texte de loi proposé par le gouvernement pour encore repousser l'échéance et encore perpétuellement apparemment. Avant, hier soir, sur les bancs de l'Assemblée nationale, pendant le débat, enfin le débat, le sommet de débat, de gauche à droite, les parlementaires étaient excédés d'être pris pour des paillassons. Regardez. Vous voulez à nouveau un chèque en blanc au gouvernement. Vous voulez les pleins pouvoirs au président. Ça fait maintenant un an que nous sommes non pas gouvernés, mais ballotés au gré des décisions tombées d'en haut. L'autoritarisme libéral qui est d'une certaine manière la quintessence du quinquennat prétend ainsi nous donner rendez-vous dans neuf mois en enjambant, excusez du peu, deux élections, en anticipant même, en hypothéquant le résultat de ces élections. Vous voulez absolument pouvoir agir sans que le Parlement jusqu'au 31 juillet 2022 ne puisse contrôler votre action. Vous savez que cela est quelque chose d'inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous opposer à ce que vous nous proposez. Mais sur les 178 députés présents, sur 577, 103 font partie de la majorité acquise à Emmanuel Macron. Il n'y a donc aucun suspense sur la nature du résultat qui tombe alors. 109 pour, 66 contre. L'article 1er est donc adopté euh, pendant la nuit, vers minuit. Le pass sanitaire régnera donc jusqu'au 31 juillet euh, prochain 2022 et le reste suivra bah, avec la même cadence. – Et du côté des sénateurs, qu'est-ce qui s'est passé ?– le, Au Sénat, le même refrain, hein. souvenez-vous d'avoir... Toi aussi, tu te souviens, en juillet dernier, lors du vote euh, du premier texte qui venait imposer le pass sanitaire, du coup, pour la première fois au quotidien, en juillet, les sénateurs avaient dénoncé un, je cite, « texte adopté, un pistolet sur la tempe », soulignant alors le mépris du gouvernement pour les institutions. Bah, passer en force, hein, c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, mais c'est surtout la particularité de la Ve République qui rend les principes démocratiques démocratique accessoire, au bon vouloir du monarque présidentiel qui, si l'issue d'un vote bah, ne lui sied pas, peut le faire annuler et en profiter pour en organiser un autre quelques heures plus tard, jusqu'à satisfaction. Rappelons par exemple, rappelez-vous, qu'en mai dernier, ça a eu lieu lors du déconfinement. L'Assemblée nationale avait voté, donc en mai, contre l'instauration du pass sanitaire en première lecture, donc contre les volontés du gouvernement, qui a décidé alors de recommencer le vote durant la nuit, <coughs> après avoir appelé à la rescousse son armée de députés en marche, évidemment, pour s'assurer l'adoption de son texte de loi. Alors je sais, il est tôt ce matin, on est un peu fatigué Mais rendez-vous compte de la dinguerie de ce système, hein, c'est absolument fou, qui est tout sauf démocratique. Si nous n'étions déjà pas vraiment en démocratie hier, aujourd'hui c'était de fait grand euh, la chose officielle. Depuis le Covid, ils ne font même plus l'effort de faire semblant. Sous couvert de sécurité, euh, de santé publique, ou tout simplement de défense des valeurs de la République, hein, pratique ce joker, on n'a pas besoin de dire ce que ça veut dire, l'exceptionnel continue de se banaliser pour devenir la norme. Alors, bien sûr, des actes d'un côté et en même temps des discours et des promesses du contraire. <coughs> ne portez pas de masque, portez des masques, allez au théâtre, sortez, voyons. Mais finalement, non, pas du tout, rentrez chez vous, bande d'inconscient. Et puis bien évidemment, confinement, déconfinement, attestation, couvre-feu, 23h, 21h, 20h, 18h, debout, couchez, debout, couchez. Et puis, allez bosser et fermez vos bouches. Ah. Le pass sanitaire, le vaccin, jamais il ne sera obligatoire. Enfin si, il le sera finalement. Et puis le pass sanitaire promis, juré craché, il ne vous sera demandé aucun cas pour les activités du quotidien. Vous voyez, on a même voté une loi pour dans, dans ce sens, qu'on annulera très vite ensuite pour pouvoir imposer le passe sanitaire dans chaque activité du quotidien. Mais vous inquiétez pas, ayez confiance, c'est l'affaire de quelques semaines après quoi, euh, promis, juré craché, le passe sera levé. Voilà, les gens sont vaccinés, mais non, finalement, le passe ne sera pas levé et ce sera étendu jusqu'à l'été 2022. Mais promis, juré craché, c'est pour votre liberté et votre sécurité. Mais comment avoir une once de confiance en ce gouvernement qui fait que de nous mentir Et ce n'est pas partisan de le dire, puisque c'est la raison qui nous y pousse. Depuis 18 mois, nous sommes malmenés, maltraités par un pouvoir de plus en plus concentré dans les mains d'un seul homme qui nous parle de démocratie. Alors que les décisions politiques sont prises en huis clos durant le Conseil de défense, dont la composition est établie par... Emmanuel Macron lui-même, une poignée de ministres et éventuellement quelques autres personnes que le monarque aura bon trouvé d'inviter de, de, euh, s'ils étaient pertinents. Mais à la fin, c'est quand même lui qui tranche. Tout cela n'étant rien rassurant, hein, bien évidemment, quel homme est omniscient Personne. Pourtant... Emmanuel Macron, qui disait déjà en 2015 qu'il manquait un roi à la France, ne cesse depuis 2019, 2017 pardon, de se comporter comme tel, épousant avec appétit les contours de la figure jupitérienne jusqu'à ses aspects les plus autoritaires, avec euh, au travers de ses choix clairs en fait, en nommant par exemple le violent Didier Lallement préfet de Paris euh, ou encore avec comme ministre de l'Intérieur le sinistre Gérald Darmanin. Et puis l'ONU, lui-même dénonçait en début d'année, sans les citer, les pays qui usent de la pandémie comme prétexte à l'autoritarisme. Je cite Antonio Guterres, chef de l'ONU. Il dit « Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères, des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes. » Coucou, nous sommes des voix dissonantes. Abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Fin de la citation. Avec son arsenal législatif dopé par exemple par les lois sécurité globale, asile, immigration ou encore la loi séparatisme, toutes dénoncées par de nombreuses ONG, la France est évidemment ici concernée sans être nommée. – Et il n'y a pas que l'ONU qui alerte en plus ces Non, loin de là. Et non, il y a aussi la CNIL, la CNIL qui récemment encore euh, mettait en garde contre les risques d'un phénomène d'accoutumance à une société de contrôle. La CNIL alerte du danger autour du pass sanitaire et de potentielles dérives. D'ailleurs, le Conseil scientifique lui-même, informant d'ailleurs que la situation sanitaire en s'améliore partout en Europe, hein, et même euh, bien évidemment en France, où le taux de vaccination est largement suffisant, demande de stopper rapidement l'usage du pass sanitaire. Évidemment, alors, la gauche est vent debout depuis le premier jour, dénonçant le procédé et votant contre à l'Assemblée, avec l'exemple ici de Jean-Luc Mélenchon. Dire si oui ou non, ce texte permet d'affronter correctement la pandémie. Nous ne croyons qu'il ne diminue que nos libertés. Il faut donc le rejeter. Alors pas seulement la gauche, il hein, faut dire aussi que à droite, on s'inquiète aussi des dérives et des conséquences de ce millefeuille législatif comme par exemple le député LR Aurélien Pradier. Plus notre pays s'accoutumera à cet état d'urgence permanent, plus nous perdrons une autre habitude, l'habitude de la démocratie pleine et entière. Mais ai-je à peine dit cela que j'entends déjà le camp de la raison nous faire la leçon et s'offusquer de notre alerte démocratique. Il faudrait choisir son camp. L'idée même que nous puissions nous alarmer d'un affaiblissement continu de nos règles démocratiques est devenue presque impossible. Aussitôt, vous êtes considérés comme irresponsables. Et pourtant, il est temps de nous interroger sur l'état de notre démocratie et sur ce qu'il en restera vraiment à la sortie de la crise. Et encore plus largement, c'est une centaine d'élus de Haute-Savoie qui, dans une tribune publiée euh, ben, ce mardi dans le Figaro, hurlent eux l'alerte. Ils décrivent, je cite, « une implosion sociétale sans précédent, une population fracturée, divisée avec les, entre les anti et les pour, que ce soit le pass sanitaire ou le vaccin, pour qui, je cite encore, les contrôles permanents sont autant de rappels, de coups de couteau dans cette plaie de discorde ». Ces élus de tous bords, enfin surtout la droite là-bas, mais quand même de tous bords, euh, parlent aussi de leur service public déjà fragile, qui subissent de plein fouet les suspensions d'agents. Car oui, les fonctionnaires s'opposant à l'obligation vaccinale sont nombreux. 15 000 soignants ont déjà été suspendus et 2 000 de plus ont démissionné. Rappelons qu'en parallèle de ça, le gouvernement a supprimé 5700 lits d'hôpitaux en pleine crise sanitaire et continue d'en supprimer. A fait voter 800 millions d'euros de budget en moins pour l'hôpital public en 2021, tout en annonçant 900 millions de plus, presque un milliard, dans ce blé de la police qui déborde de 2,5 milliards d'euros depuis 2017. Vous vous souvenez, les milliards les, les, et les millions, c'est pas la même chose. Hein. Leur discours mensonger se heurte à la réalité des faits. – En plus, au-delà de ces chiffres, il y a, euh, ces chiffres sont abstraits, ils peuvent paraître abstraits, mais il y a des, des vrais gens, des vraies réalités, des vraies souffrances, des existences euh, qui peuvent être broyées. – Bien sûr, derrière, il y a des vraies choses palpables. Et puis chacun, chacune d'entre de, nous peut vérifier la chose autour de soi. À la star des élus, là, dans la tribune, bien que moi je ne sois pas élu, je reçois aussi, via les réseaux, les témoignages de nombreuses personnes qui me disent leur quotidien chamboulés par la chose, leur isolement, leurs doutes, leurs peurs, des expériences d'humiliation au travail, des expériences d'humiliation aussi, de conflits lors de contrôles opérés par des simples commerçants ou alors un agent de sécurité un peu tatillon à l'entrée d'un hôpital. L'acceptation de tout ça, qui, qui, ou plutôt la résignation, en fait, puisque tout est sous la contrainte, qui domine pour l'instant dans la population, risque fort de se heurter à la troisième dose, à la vaccination des enfants ou encore à la pérennisation des mesures liberticides dues bah, au, au pas sanitaire entre autres. – Mais il y a aussi de la résistance, ça c'est sûr. – Oui, il y a de la résistance, euh, plutôt ce que j'observe de la désobéissance silencieuse, mais un peu partout. Les faux passe sanitaires par, par ici, ceux qui s'échangent par là, puisque l'identité n'est encore pas euh, contrôlée de manière systématique, et surtout les commerces et les services qui, beaucoup, choisissent de boycotter le pass sanitaire et le code, le QR code. Alors c'est un peu d'air, pour les amoureux de la liberté, que nous sommes, euh, mais ça n'est pas durable, c'est même précaire comme situation. Ça n'enlève rien à l'ambiance malsaine qui pèse tout autour, parce qu'on se sent un peu euh, ben, en infraction parfois, ou euh, en, en fraude de boire un coup en terrasse sans passe sanitaire, par exemple. Et euh, car, en plus, je disais que c'était une période euh, un petit peu précaire, car si demain est imposé, par exemple, le contrôle d'identité de manière systématique, ou sont inventées d'autres méthodes de contrôle plus poussées, et on a vu ensemble récemment qu'ils avaient les cerveaux assez fertiles pour imaginer tout ça, alors le piège se réformera sur nous tous. Pour finir, écoutons le député François Ruffin pendant le vote avant-hier soir à l'Assemblée. Cette crise du Covid n'est pour moi qu'une amorce, qu prémisse des crises climatiques environnementales que nous aurons à traverser. Doit-on se résigner alors à passer par-dessus bord la démocratie Ou au contraire, doit-on s'appuyer sur toutes les intelligences du pays, des scientifiques mais aussi des soignants, des enseignants, des étudiants, des commerçants Vous avez fait votre choix. Vous avez fait le choix du contrôle, vous avez fait le choix de l'autorité verticale à assommante, vous avez fait le choix de vous asseoir sur la démocratie. Un État où les pouvoirs se concentrent toujours plus, où la police en a toujours plus, où on se vautre vaut dans le tout sécuritaire, où la parole fasciste se libère et où sont violemment attaqués celles et ceux qui osent seulement émettre une opposition. Tenez, c'est peut-être là l'occasion d'aller lire ou relire « Matin Brun » de Franck Pavlov. Et sur ce, bonne journée quand même. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardent en direct ou en replay. Bonjour à toi Théo, ça va ?– Ça va, Jemile. – Bien, parce que nous sommes en guerre Théophile, comme dirait l'autre, nous sommes en Ouh. guerre. Mais cette fois-ci, l'ennemi n'est pas un virus à terrasser, mais les urnes à conquérir. Et là encore, la stratégie pourrait être le quoi qu'il en coûte. On a beau nous rabâcher toute la journée, matin, midi, soir, que le premier de nos soucis à nous, Françaises et Français, c'est de maîtriser le prénom et les origines ethniques de nos voisins. Mais non, nous sommes un brin plus sérieux que ça quand même. Hein. Ce qui nous préoccupe, ce sont nos salaires, c'est ce euh, notre pouvoir d'achat, mais aussi, et c'est lié, l'écologie. C'est-à-dire, par exemple, faire en sorte de ne pas choper un cancer à 45 ans après avoir passé une vie à bouffer des légumes, arrosés de pesticides pour gaver 2 millions les euh, industriels du secteur. Hein. C'est-à-dire, je parle d'ailleurs de Monsanto et de Bayer et pas des, des maraîchers. Euh, L'écologie est devenue un sujet populaire, voire central, ces dernières années, surtout auprès de la jeune génération qui, en 2022, pour beaucoup d'entre eux, vont voter pour la première fois. Pour Macron, champion de la Terre, je vous le rappelle, en matière d'écologie, hein, c'est wow. un titre incroyable, il s'agit là de continuer à prendre les électeurs et électrices pour des imbéciles. C'est dans, ce dans ce contexte précis que vient s'inscrire la généreuse communication autour du retour du train de primeur reliant Perpignan à Rungis, au sud de Paris, là où est établi le ventre de Paris, le fameux marché d'intérêt national, qui est aussi le plus grand marché de produits agricoles au monde et qui alimente les professionnels de toute la région Île-de-France. Alors depuis quelques jours, le gouvernement communique à fond donc, sur le retour de ce train de primeur à l'arrêt depuis deux ans et donc par conséquent sur l'aspect écolo incroyable, hein, qui est vrai, qui est la suppression de dizaines de milliers de camions sur nos routes. J'ai pris l'engagement, c'était en juillet 2020, de rouvrir le train des primaires. Et aujourd'hui, cet engagement est tenu. Wow <rire> Make your planet great again, on y croirait presque. Et puis, dans tous les cas, à ce stade, on a envie d'applaudir les deux mains et pour dire bravo, mais, mais qui a su supprimer ce train de primeur il y a deux ans, en 2019 Le panneau. Madame la ministre des Transports, il y a deux semaines, vous avez promis, il y a deux semaines, vous avez menti. Vous aviez promis que la ligne ferroviaire entre Ringis et Perpignan serait maintenue au-delà de l'été. Hier, les syndicalistes qui luttent pour le maintien de la ligne ont alerté sur l'arrêt du train le 15 juillet. Il est inacceptable de tromper ainsi les gens qui luttent et croyaient avoir emporté une victoire. Ils ne l'avaient pas emporté pour eux-mêmes uniquement, ils s'étaient battus pour l'intérêt général. Lorsque votre gouvernement accepte de remplacer un train qui transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes à l'année par 25 000 camions, il se bat contre l'intérêt général et pour le tout-marché. Bref, les pompiers pyromanes, quoi. Mmh, mmh. Oui, ou plutôt les pyromanes pompiers, car c'est ce eux, en fait, qui ont organisé la suppression de cette ligne ferroviaire il y a deux ans, sont les mêmes qui, aujourd'hui, se félicitent de sa remise sur les rails. Et déjà, à l'époque, ce même gouvernement avait menti à ses interlocuteurs en promettant un sauvetage, avec quelques millions par-ci, par-là, avant de les trahir une fois de plus, et une fois le buzz médiatique passé. Sans nul doute que la stratégie opérée cette fois sera la même. Écoutons. Peut-être pour commencer la suite de cette petite propagande vidéo de Jean Castex. Il y a un enjeu climatique dont je crois chacune et chacun est désormais conscient. Qui peut comprendre On nous explique qu'il y a un danger pour la planète à cause des gaz à effet de serre, qu'on renvoie encore et encore davantage de marchandises sur la route au détriment du train. Tous nos concitoyens, leur nourriture, ils vont être de plus en plus regardants, n'en doutez pas sur la façon, bien sûr, dont c'est produit, mais ils vont aussi regarder comment c'est transporté, d'où ça vient, et quel est le bilan carbone, comme on dit techniquement, de nos jours, de ce qu'il manque. Et c'est une très bonne chose. Eh bien, c'est le rôle des politiques, non seulement d'accompagner, mais de devancer ces évolutions. Si peu de secondes pour tant d'hypocrisie, tant de démagogie politique, c'est peut-être un record, on va peut-être calculer ça plus tard. Par exemple, l'argument qu'il avance de qualité alimentaire, hein, avancé par Castex, n'est pas recevable selon moi. La majeure partie des produits hein, transportés ainsi proviennent du Maroc et d'Espagne, où les pesticides dominent ainsi que l'exploitation ben, des travailleurs et travailleuses. Par exemple, cet, cet été, un immigré père de famille est mort de soif dans un champ de pastèques espagnol. C'est terrible, peut-être peut que personne ne le savait, mais je faut le rappeler. Et puis, euh, quand le Premier ministre d'un gouvernement qui a fait fuir en pleurant Nicolas Hulot, euh, il n'y a pas très longtemps, parle simplement de conscience écologiste, moi, j'en perds mes mots. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. On avait oublié hein, ce passage un peu, hein, presque, hein, c'est tellement ouais, loin. <rire> en tout cas, ce train est l'arbre. L'arbre euh, maquillé comme un camion volé euh, qui cache la forêt abattue du rail français euh, sacrifié sur l'autel du profit de la route et du pétrole. En d'autres mots, on nous prend pour des cons, encore une fois. Même si le retour du Perpignan-Ringis bah, par le rail est tout de même une bonne nouvelle, euh, en fait, bah, l'argument, euh, faire en faire un argument politique majeur en matière d'écologie, de l'écologie euh, macroniste, et bah, est fallacieux car ça laisse croire que les investissements sont là, conséquents, et à la hauteur du défi, même avant gardiste comme il le dit, alors qu'en réalité, juste sur cet exemple de train, il y a omission. Hein. La version 2021 de ce train de primeur comporte 12 wagons, Contre 25 pour celui de 2022. Ah. Alors, omission donc et régression aussi. Contre Ré 25 euh, celui de De 2019. Euh, j'ai dit 2019 ou j'ai dit quoi J'ai dit 2022. 2022. On verra peut-être qu'il y en aura 25 en 2022. Mais ah, apparemment, il n'y en a que 12 pour l'instant. Alors, en tout cas, omission donc et régression, encore une fois. Écoutons ce que disait Castex à propos de ce fret ferroviaire. Eh bien, c'est le rôle des politiques, non seulement d'accompagner, mais de devancer ces évolutions. Donc devancer ces évolutions, c'est faire moins bien aujourd'hui que ce qui, qui était hier déjà insuffisant. Ce sont des escrocs, tout simplement. Il n'y a donc pas de progrès en la matière, ou si peu. Au contraire, on recule, car les besoins en consommation ne font eux que augmenter. Depuis 30 ans, le ferroviaire fret français a été divisé par 3, tandis que le fret par la route, lui, a été augmenté de plus de 40%, entraînant, eh ben, comme on le sait, les pollutions atmosphériques et sonores qui, elles, entraînent des maladies graves et accidents mortels qui sont bah, à répétition sur tout le territoire. Bon, euh, ça rapporte dans tous les cas gros au, secteur de, du géant, euh, enfin, au géant du secteur, pardon, pour qui les travailleurs et les travailleuses ne sont que des lignes comptables sur des euh, tableaux Excel. – Mais est-ce qu'on peut résumer toute l'action écologiste du gouvernement à ce seul fait que tu décris ?– Alors non, évidemment, euh, on ne peut pas. Hein. Il y a toute une logique. Toute euh, toute une cohérence, une œuvre générale, mon cher Théo, hein, elle est conséquente. Alors en vrac, ça va de la défense des traités transatlantiques, hein, on se souvient du TAFTA et de ces poulets OGM brésiliens, puis aussi du CETA que Macron défend et de son bœuf aux hormones de croissance canadienne jusqu'à la réforme de la PAC qui euh, favorise l'agriculture chimique plutôt que le bio de la Convention citoyenne pour le climat, dont quasi aucune des 150 mesures qui n'aura été appliquée ni discutée alors qu'elles avaient été promises par euh, Emmanuel Macron lui-même, jusqu'au renoncement d'autres, là encore, promesses présidentielles sur la suppression des néonicotinoïdes et du glyphosate, là aussi des trahisons. On se souviendra quand même longtemps hein, de Barbara Pompili, actuelle ministre de l'écologie sous Macron, ben, d'étricoter sa propre loi dans la même assemblée à un an et demi d'intervalle. Surréaliste. Ce gouvernement est tout aussi anti-écolo au travers de la continuation de la destruction du train en France avec la réforme visant à démanteler la SNCF de l'intérieur et de la mettre en concurrence qui va doper le tout TGV, on le sait, et l'explosion des tarifs qu'on vit tous les jours, ou encore avec l'instauration des cars Macron. Ça aussi on a peut-être oublié. Des cars Macron roulant au diesel en lieu et place des TER principalement électriques. On les a oubliés, puisque depuis, la majeure partie des compagnies privées de car ont quasi toutes déposé le bilan, laissant là des régions entières sans service public de transport. Celles qui restent pratiquent, pour ceux qui l'utilisent le savent très bien, des tarifs souvent plus onéreux que ceux des trains d'hier. Hein, C'est quand même dingo. Hein. La grande gagnante étant encore une fois la voiture individuelle, le pétrole, l'autoroute payant, etc. Une aberration en 2021 et une contradiction avec les propos tenus par le gouvernement. Et pour finir, n'oublions pas, de parler du double discours sur le sujet brûlant de la montagne d'or Guyane, qui, re, qui menace directement les écosystèmes entiers et même les humains là-bas, bien sûr. Hein, on en est dépendant, des écosystèmes. Ou des mamours faits aux chasseurs par Macron qui les autorise à flinguer tout ce qui bouge parce que c'est leur plaisir, de leur tradition. Et ça consiste aussi à leur tradition à abandonner des tonnes de douilles dans euh, nos forêts. Les chasseurs, ce sont des acteurs de la ruralité. Un chasseur, il aime son chien, il aime les acteurs, il aime la nature, sinon il ne fera pas de la chasse. Alors, la liste des actes anti-écolo de ce gouvernement est terriblement longue et il compte sur notre courte mémoire et notre naïveté supposée pour nous tromper. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, comme l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et euh, du projet Europa City, quand même, j'ai Mais et oui, et oui c'est sûr que la Macronie ne manquera pas de nous rappeler ce que tu nous rappelles là. son courage d'avoir abandonné de grands projets inutiles, comme on les appelle, mais omettra une nouvelle fois, sans aucun doute, de préciser que ça, cela a été possible sous la contrainte sous la pression citoyenne organisée parfois depuis des décennies, comme à Notre-Dame-des-Landes. Et quant à Europa City, dans le triangle de Gonesse, au, de, au nord de Paris, si ce projet précis, a été abandonné, effectivement, encore une fois, sous la pression euh, des organisations citoyennes. Celui d'artificialiser les sols de, du triangle de Gonesse, les sols agricoles, est toujours d'actualité. Avec un passage en force, récemment validé par la justice, il y a deux semaines, via la construction d'une énorme gare au beau, beau milieu des, des champs, tel un cheval de Troie pour passer en force et ensuite pouvoir imposer tout le reste, une fois la gare finalisée. C'est malin, quasi pervers. – Tu veux dire qu'il n'y a aucun espoir, quoi – Ben bon, si, si, il y a de l'espoir, mais pas avec ceux qui causent le chaos, pas avec ceux qui sont les responsables de ce chaos. Et ça semble évident, un gouvernement capitaliste, hein, je ne vais pas te la prendre, qui a donc une vision prédatrice du monde, en voyant partout des ressources, jusqu'aux ressources humaines, c'est comme ça qu'on nous appelle, ne peut être écologiste, c'est impossible. Prétendre le contraire revient à manier, à ménager la chèvre et le chou jusqu'à l'absurde. Hein. Un équilibre instable mais surtout impossible à tenir sur le long terme euh, quand au final les rênes sont données à finance et euh, aux industriels qui n'ont d'autres intérêts à servir que les leurs. Le profit passera donc toujours avant l'intérêt général qui lui est bah, la base hein, du fondement de l'écologie réelle. Tout le reste n'est que greenwashing, manipulation de l'opinion et de l'électorat. Les industriels sont des machines humaines, c'est des humains, moi j'appelle ça comme ça, des machines humaines jusqu'au boutiste, qui, bien que conscients des risques socio-environnementaux, on vient de l'apprendre, hein, Total savait, il savait, hein, depuis les années 70, ne sont guidés que par l'expansion qui garantit la croissance de leurs profits financiers et de leur puissance, évidemment, et tout ça à tout prix. Et ils se disent, ben bon, on verra, hein, c'est ça le jusqu'au boutisme, on verra sur le moment, peut-être que c'est pas ce qu'ils disent, peut-être qu'on verra, on va s'adapter, on improvisera, et puis ils savent que les décideurs, que les puissants ne payent jamais les pots cassés, c'est nous qui payons. Quant à Emmanuel Macron, pour finir, et plus largement le courant qu'il représente, il navigue en politique tout simplement par opportunisme. Ah, sa seule conviction de fond étant de faire profit aussi de tout pour son compte et celui de ses riches amis, il ne peut donc se faire élire que par défaut. D'où l'intérêt et l'importance pour lui de se retrouver face à pire, à chaque fois, au second tour, on connaît, et on connaît la suite. Donc peut-être à nous de faire en sorte de faire enrayer ce scénario. Et d'ici là, bonne journée quand même. – Bonne journée, Jemil, <rire> malgré les informations que tu nous assènes. Bah en tout cas, on en a besoin parce que finalement, elles alimentent une colère qui n'est pas nihiliste, mais qui nous engage dans le combat. – On a parlé du drame du démantèlement de l'hôpital public. Alors avec toi, Jemil, on va parler d'un autre drame. Eh bien, le règne de, de la médiocrité soutenue par ses vassaux dénommés Clash et Buzz. – Effectivement, alors comme toute chronique, je commence par te redire bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à toutes et à tous. – Ça fait longtemps, tellement longtemps. – Mais oui, tu avais... non, mais avec grand plaisir de te retrouver, c'est rare qu'on se voit sur ce plateau. – C'est vrai, mais c'est toujours un plaisir. – Alors aujourd'hui, je vous dis de revenir sur un buzz internet qui s'est déroulé en début de semaine et qui est loin d'être anodin. C'est d'ailleurs comme trop souvent le cas, ça a commencé par un, ce coup d'état médiatique par un, une séquence télévisée, celle d'Éric Zemmour. Éric Zemmour sur… Lundi sur CNews, où le polémiste était mis en scène avec une femme présentée comme musulmane et voilée. Ouais, Zemmour, voilé, voilée, CNews, Islam, tout ça, le grand chelem toutes les cases sont cochées pour faire un max de bruit, ça n'a pas manqué. L'émission est toute nouvelle. Son nom est « Face à la rue », promet donc de la confrontation et du spectacle. Les caméras tournent, Eric Zemmour demande à une femme de prouver qu'elle est libre en lui annonçant l'injonction d'enlever son tissu. Elle s'exécute, l'image fait sensation et le tour des réseaux, c'est le fameux buzz. Tu l'as sans doute vu, on l'a tous vu. On apprendra plus tard, peu importe qu'on apprendra plus tard que cette femme n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être. Elle n'était pas habitante lambda, croisée dans les rues de Dancy comme le vendait l'émission, hein, le prince de l'émission. Non, mais une personne choisie par la production, portant tout récemment le voile et ayant travaillé des années pour le compte du groupe Bolloré, lui, principal actionnaire de la chaîne. Mais peu importe, peu importe, même s'il faut mentir, manipuler et mettre en scène le buzz est fait, quoi qu'il en coûte. Hein. La suite est comme toujours sur Twitter et c'est là, que ça devient intéressant. Ça se passe donc sur les réseaux sociaux et euh, sur Twitter où les hashtags mots, dièse en français c'est le signe du truc, tu vois, flambent <rire> pendant des heures. Comme à chaque fois, c'est la boucherie entre anti et pro. Des milliers et des milliers de personnes s'écharpent à coups de, de violence au bout des pouces à taper des petits mots et, et des noms d'oiseaux sur des claviers et autant d'écrans tactiles. Puis de ce brouhaha, de ce bourdonnement, comme on dit buzz en français, euh, engendré par du coup ces tweets dont sont régal Zemmour et ses news. Ben bah, un nouvel hashtag est né. <rire> ça ne finit jamais, hein, ça continue. Ça. Alors si cette fois-ci enfanté par le camp des anti, le hashtag j'ai bloqué ces news invite alors à bloquer le compte Twitter de ces news. Bon, c'est assez simple à comprendre. <rire> le mot grimpe très vite en tendance, utilisé par des milliers d'internautes qui du coup mettent en scène leur propre blocage, capture d'écran à la pluie, ce qui alimente la machine infernale des échanges polarisés entre anti et pro encore et encore, comme une guerre bête et méchante. D'une cour d'école. Bon, voilà pour le décor anxiogène. Mais, mais, mais toi, dans tout ça et ben Moi, dans tout ça. Mmh. Moi, devant, je suis, je suis là. Mmh. Et euh, je regarde le spectacle, tu vois. J'essaie de comprendre le sens de toute cette énergie euh, investie, de décortiquer, si tu veux, ben le, le, la stratégie opérée. Alors, je relis le hashtag. J'ai bloqué ces news. L'objectif, même si symbolique, on verra pourquoi juste après, est de boycotter la chaîne. La chaîne sur Twitter. De la faire sortir de nos fils d'actualité. De, de l'extraire de notre champ de vision. Ok, pourquoi pas Alors, Avant de vous expliquer pourquoi je trouve cette euh, chose contre-productive, euh, un mot sur l'aspect symbolique, donc sans conséquence, euh, de l'action sur Twitter. Il faut comprendre le truc, hein, c'est que sur Twitter, un compte, bloquer un compte n'a de sens que si ce compte vous suivait déjà, préalablement. Ce qui n'est pas, pas le cas avec, euh, avec CNews, qui ne suivait pas les milliers d'internautes en colère juste avant. Donc, que ces derniers viennent bloquer le compte du premier n'a aucun intérêt ni sens particulier. Et puis... Quelques milliers de tweets énervés contre un géant médiatique agressif et omniprésent à la télévision, sur Internet et physiquement distribué chaque matin. Tu sais, les trucs gratuits, euh, bah, ça n'a pas tellement de sens en fait, sérieusement. Bon, l'opération apparaît alors comme un coup d'épée dans l'eau et devient évidemment bah, objet de moquerie euh, sur Internet. Alors, quelques exemples de tweets, celui-ci. Euh, ceux qui pensent que bloquer ces news leur permettra de faire oublier les idées nationalistes, vous êtes mignons, tweet un, une internaute agacée, plutôt de gauche. Un autre dit Le monde d'après le, le, le hashtag j'ai bloqué ces news, vous faites pitié les gauchos, écrit un autre, lui plutôt réac et partageant du contenu raciste. J'ai vérifié. Et le troisième nous dit Enfin, à tout le monde, parce que Twitter c'est ouvert à tout le monde. Hein, « Tant mieux que vous bloquiez ces news, c'est intéressant, il y aura moins de commentaires imbéciles de gauchistes sous leur tweet », ajoute cette jeune fan assumée de Zemmour. Et elle n'a pas vraiment tort, puisque déserter le terrain et laisser leur champ libre, est-ce que c'est vraiment pertinent Mais au fond, pourquoi appeler à boycotter ces news, Zemmour et compagnie, et à tes yeux, une idée contre-productive eh bien, c'est simple, j'ai suivi l'évolution du nombre d'abonnés du compte Twitter de mmh. la chaîne, qui était visée là, tu vois, la chaîne est l'extrême droite, il faut le dire, il faut dire, yeah. Et tout au long de cette période, le compteur n'a cessé de croître. Il atteindra bientôt les 2 millions de personnes qui suivent ce compte. C'est désespérant, mais en rien étonnant. Et je vais expliquer pourquoi, car à quel moment faire l'autruche regarder ailleurs a-t-il fait bah, disparaître le problème en question jamais. Et pourtant, c'est une stratégie commune depuis des lustres, en fait, faire comme si le monstre n'existait pas et miser sur le fait qu'il allait sauter détruire par lui-même. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Hein. L'extrême droite est plus forte que jamais. Là aussi, pas que dans les urnes, mais dans, dans l'espace médiatique. Et rien d'étonnant, là encore, tant les idées fascisantes sont compatibles avec les attentes du capitalisme. Ce modèle promeut l'instantané, le clash, l'émotion, euh, car cela génère finalement de l'attention à bas coût et qui rapporte gros. Alors comment ben C'est simple, plus le scandale est sale, plus il attire de l'audience, plus celle-ci est vendue cher aux annonceurs, un peu comme sur YouTube d'ailleurs. Euh, sur TF1 comme sur CNews, un spot publicitaire peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros la seconde. Et plus le buzz est gros, plus l'attention est forte, plus la seconde vaut de l'or. Voilà où réside finalement le nerf de la guerre, le socle justificatif de la création d'un monstre comme Eric Zemmour. Bah C'est finalement positif de boycotter ces canaux, non Eh bien non, non, je ne le pense pas. Euh, sans remettre totalement en question le pouvoir hein, du boycott organisé avec sérieux et de manière massive, par exemple, ben, sur un produit de consommation dans un magasin. Mais ce n'est pas la même chose, là, en fait, avec les médias et la politique. On ne peut pas faire comme si quelques milliers de gauchos, euh, justement, en colère, pouvaient faire le poids euh, face à une grosse machine comme CNews, détenue par le groupe Canal, lui propriété du groupe Vivendi, lui-même possédé majoritairement et donc contrôlé par Vincent Bolloré. Voilà, voilà, voilà, voilà l'ennemi, lui et sept autres, sept ou huit autres milliardaires qui possèdent à eux seuls 90% des médias français. C'est énorme. Média, pour la plupart, bah, pas du tout rentable financièrement. Donc c'est que l'intérêt réside ailleurs, dans la fabrication et le contrôle de l'opinion publique. Et nous, là, en face, on fait des hashtags. On appelle nos semblables à regarder ailleurs. On croit, quoi, en fait, au juste, je ne comprends pas, que ces news et ces vont bouder, se taire d'eux-mêmes, si la gauche la plus radicale refuse de, de les écouter, ou se ou, ou suffit de les insulter euh, pour ce qu'ils sont, hein, des racistes et xénophobes, tout ce qu'on qu connaît, et que le problème va ainsi se réduire à néant et puis se résoudre par le même. Non. Mais en même temps, la question aussi, elle est là. Comment combattre le court, le facile, le médiocre, le spectacle démagogique euh, qui bride mille feux sur les plateaux C'est ça la question. Hein. Il faut du temps de l'énergie et de l'intelligence pour combattre ce que représentent ces gens. – On n'a plus. – C'est exactement ce, qu nous, ce que le capitalisme, hein, je pense que c'est oui. ce que tu as voulu dire, le capitalisme nous interdit finalement. Oui. Et voilà ce qui euh, semblait n'être qu'un énième et un anodin hashtag sur Twitter, bah, qui n'en est pas un, hein, qui pose de véritables sujets de société sur la table. L'indépendance, oui. le financement, le contrôle des médias, euh, leur rôle dans la, dans la construction du débat public et donc de l'orientation, ben, des décisions politiques du pays, l'absence de pluralisme sur les plateaux, de pluralisme politique réel, de, et la prolifération des propos fascistes sous couvert de liberté d'expression. Comme à chaque fois, hein, tu le sais. Non, le racisme n'est pas une opinion, le racisme est un délit justifié. Bref les sujets les plus sérieux sont ceux-ci, ils hein, sont nombreux et ne manquent pas d'intérêt, bien au contraire. Je pense d'ailleurs que, euh, sincèrement, que l'abstention massive trouve aussi sa source là, dans le nivellement par le bas euh, du débat public, gangréné par la haine et la, et la culture du ressentiment. D'ailleurs, un exemple, hein, l'enquête de l'Institut Harris Interactive est cet été réalisée sur 42 mesures, mesures ISU, je recommence, pardon, 42 <rire> mesures issues du programme des Insoumis, dont certaines de ces mesures qu'on retrouve aussi ailleurs à gauche, montrent bien que le peuple français est bien plus intéressé par la justice sociale et écologique qu'à aller, qu aller faire contrôler les prénoms et la longueur des jupes des femmes, etc. Non, c'est là, en fait, qu'est notre rôle à nous, éditorialistes, journalistes, chroniqueurs, acteurs et actrices de la vie médiatique de faire écho à d'autres récits politiques en phase avec la réalité vécue par la majorité écrasante d'entre nous, des Françaises et des Français dans le pays, sans nier bien sûr l'existence de problématiques plus localisées, mais à traiter avec sérieux, pas avec démagogie. Alors, Mais aussi, c'est aussi votre rôle, à vous qui nous regardez derrière votre écran, là, à cet instant, de ne pas tomber dans le piège de la surréaction du brouhaha continu. Non, non, soutenez plutôt les mecs quand même. Et... Merci, merci d'avoir regardé ben, l'intégrale de ces euh, éditos du mois d'octobre et d'être arrivé jusque là. L'espace commentaire t'attend maintenant pour recueillir tes réactions et puis qu'on puisse échanger, parce que je lis hein, généralement toutes les... Euh tous les commentaires avec attention. Et puis si tu apprécies euh, cet exercice, euh, ce, ce format euh, d'éditoriaux comme ça, eh ben, tu peux suivre mes prochaines interventions sur le plateau du média en direct, et ou alors attendre les replays qui viendront ici euh, à un moment donné. <rire> Aussi, je pense, je souhaite, je vais m'organiser pour reproposer ici du contenu, euh, bah, spécialement pour cette chaîne YouTube. Et j'ai déjà hein, des envies, des idées, mais le temps et les moyens financiers, c'est toujours la même chose, hein, manquent. Hein. Alors, en attendant de trouver une recette pour allonger les journées, tu peux déjà agir sur la seconde partie du problème, c'est-à-dire bah, financer, continuer à financer mon travail indépendant ici à partir de 1 euro, quelques euros, tant que les dons sont mensuels. Parce que quand les dons sont mensuels, alors que tu n'es pas engagé, hein, tu peux t'arrêter à, à tout moment, mais les dons mensuels permettent à ce que je puisse prévoir les choses sur le long terme et me dire voilà là on a le budget pour ça on peut aller là et on peut faire des choses plus ambitieuses que des fast cam voilà en attendant je vous remercie toutes et tous on est 67 300 400 c'est énorme merci d'être là et à bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire ici ou ailleurs